Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée par ACTO pour présenter les résultats de l'engagement de développement de l'emploi et des compétences qui a été conduit sur ces quatre dernières années par la branche du travail temporaire en collaboration avec ACTO. Alors en cette journée radieuse de printemps, merci beaucoup de votre présence avec nous et merci à vous de participer à cette qui est présent sur le plateau à cette conférence. Je vais vous présenter mes invités. Alors l'actualité du 28 mars 2023 fait que nous aurions espéré avoir sur le plateau quelques autres invités, mais qui nous rejoindront par d'autres moyens, soit vidéo, soit qui seront en duplex pour participer à nos échanges. Je vous présente tout d'abord nos invités qui, sont, qui ont réussi à participer. Merci beaucoup à vous de votre venue à cette euh, à cette table ronde qui va, qui va avoir lieu. Céline Allo, euh, tout d'abord, vous êtes chef de projet à la direction euh, du développement et de l'ingénierie euh, chez euh, Acto. Alice Elias, vous êtes secrétaire générale de l'Observatoire de l'Intérim et du Recrutement, l'OIR, vous nous expliquerez en quelques mots de quoi il s'agit. Et Marc-Olivier Jouan, vous êtes directeur du FPETT, le Fonds pour l'Emploi du Travail Temporaire. Et vous nous direz aussi de quelle manière, non seulement le fonds contribue à euh, ou a contribué à cet EDEC, mais plus largement, euh, ce qu'il réalise comme mission au profit de la branche du travail euh, temporaire alors, est présent avec nous, mais euh, en duplex, Patrick Lévy. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Donc, Patrick Lévy, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise d'intérim d'insertion, vous représentez euh, Prisme Emploi et vous êtes vice-président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche du travail temporaire seront également euh, présents avec nous, mais sous forme de vidéos qu'ils ont euh, enregistrées à votre attention parce qu'ils les... ne voulaient pas passer à côté des messages qu'ils souhaitaient euh, vous euh, délivrer. Bruno Lucas, qui est le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail. Valérie Sors, directrice générale d'Acto. Et Thierry Faure qui est intérimaire, qui représente la CFDT et qui est président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. Alors, cette conférence va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, nous allons entendre le témoignage de Bruno Leca, qui nous expliquera tout ce que l'État a mis comme intention et... Euh, sans dévoiler ce qu'il va nous dire, la satisfaction quand même qu'il exprime au regard des résultats obtenus. Le témoignage de Valérie Sort, puisque Acto a été le support de cet EDEC, et puis de Thierry Fort pour une vision paritaire de la CPNE de euh, des résultats de ces euh, travaux qui, je le rappelle, donc, se sont euh, déroulés sur euh, quatre années. Donc, euh, ensuite, après ces trois interventions, nous aurons trois tables rondes successives. La première sera consacrée à la sécurisation des parcours des intérimaires et à leur mobilité. La seconde portera sur la prise en compte par la branche des évolutions des métiers et des compétences. Et nous terminerons par les outils qui sont mis à disposition des intérimaires eux-mêmes et qui font que faire accéder à l'autonomie dans la gestion de son parcours n'est pas un vain mot, mais trouve également son outillage. Tout au long de cette conférence, vous pouvez poser vos questions via le chat. Elles me seront transmises. Je les répercuterai auprès de nos intervenants et nous ferons cela avant de conclure nos travaux. Mais tout de suite, pour ouvrir cette conférence, Bruno Lucas, délégué général à l'Emploi et à la formation professionnelle, qui va nous dire euh, quelles attentes étaient celles de l'État en signant cet EDEC et euh, quels résultats il peut constater aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'ouvrir cet événement de restitution des travaux de l'EDEC Travail Temporaire, grand chantier que vous avez engagé en 2018 et qui aura duré près de 4 ans. Pour mémoire, cet EDEC est l'un des 10 lauréats de la première vague de l'appel à projet 2018, soutien aux démarches prospectives et compétences, afin de permettre à votre branche de mieux connaître ses enjeux en termes d'emploi, en termes de compétences, et aussi, et j'allais dire surtout, de définir et d'entreprendre les actions permettant de répondre aux enjeux d'actualisation des compétences de vos salariés et de sécurisation de leur parcours professionnel. Comme de nombreux secteurs d'activité, le travail temporaire a été fortement touché par la crise sanitaire. Intermédiaire par excellence entre l'offre et la demande de travail, vous avez été naturellement et mécaniquement touchés par la santé économique de vos entreprises utilisatrices au niveau local. 2020 a donc été une année brutale, 70% d'activités en moins sur la deuxième quinzaine du mois de mars 2020. Mais aujourd'hui vous avez su rebondir, vous êtes en croissance et vous permettez à beaucoup d'entreprises de répondre à leurs difficultés de recrutement dans des secteurs aussi divers et aussi vitaux que la santé, que la construction ou que la logistique. Je veux aussi insister sur le fait que votre secteur est un secteur créateur d'emplois et constitue aussi une voie d'accès décisive pour de nombreux publics peu qualifiés, jeunes ou demandeurs d'emploi, et c'est évidemment un enjeu très important pour le ministère du Travail. Enfin, vous êtes doublement concerné par les grandes transitions numériques ou écologiques, d'abord comme secteur, donc comme entreprise, mais aussi parce que vous êtes les prestataires des secteurs les plus fortement touchés. Voilà les quelques mots que je voulais dire sur des enjeux que je crois que vous connaissez bien, mais qui me paraissaient importants de repartager. J'en viens maintenant à votre EDEC et peut-être en disant quelques mots au préalable sur la démarche EDEC elle-même, cette démarche de partenariat entre le ministère du Travail, du plein d'emploi et de l'insertion avec les organismes professionnels et les branches professionnelles pour les inciter à s'emparer des évolutions des métiers et des compétences et à adapter les dispositifs de formation à ces évolutions. La DGFP soutient près de 30 EDEC nationaux et de nombreux EDEC similaires dans les territoires. Et nous couvrons ainsi la plupart des secteurs d'activité de la vie économique de notre pays. Face aux enjeux de transition numérique, de transition écologique, de promotion de l'égalité professionnelle ou de promotion de l'emploi des seniors, nous pensons que ces outils sont des outils utiles pour aider les, pour aider les branches professionnelles et les partenaires sociaux à s'engager dans des démarches coopératives pour traiter ces questions importantes. Je veux maintenant dire quelques mots de votre EDEC Travail Temporaire en rappelant d'abord les grands principes, les trois principes, les trois axes de travail que vous êtes donnés dans la mise en œuvre de cette EDEC avec votre opérateur de compétences acto. Le premier, peut-être celui qui est la base évidemment du raisonnement, c'est de mettre en adéquation les compétences des salariés intérimaires avec les besoins en compétences identifiés au sein des entreprises utilisatrices. Le second, c'est d'innover en intégrant dans la construction des parcours de formation des salariés les grandes transformations générées par les transitions écologiques et numériques sur les métiers et compétences. Et le troisième, c'est un enjeu de méthode, mais la méthode c'est important, ça compte, c'est de structurer et pérenniser la démarche prospective et compétences de votre branche, la branche du travail temporaire. Je ne veux pas m'apesantir sur les réalisations parce que je crois qu'elles vont être largement partagées de manière détaillée pendant la table ronde. Je veux quand même souligner que cet EDEC a conduit à la mise en place d'actions très opérationnelles, très pragmatiques, et que ces actions ont touché tous les acteurs clés du secteur, les agences d'emploi bien sûr, les salariés intérimaires eux-mêmes, enfin votre opérateur Actu. Vous aurez à connaître tout à l'heure des études prospectives qui ont pu être conduites, notamment dans deux secteurs clés pour l'intérim, l'industrie et la logistique, les outils qui ont pu être déployés en direction des agences d'emploi en matière d'accompagnement RH, les outils qui ont été déployés en direction des salariés intérimaires eux-mêmes, les parcours de formation modulaires qui leur ont permis d'acquérir à la fois des compétences socles et transverses et aussi de s'engager dans des perfectionnements métiers, mais aussi les outils numériques qui ont permis de mieux découvrir les métiers de la filière logistique ou de partager les outils, expériences et bonnes pratiques d'accompagnement en mettant à disposition des salariés intérimaires une richesse d'informations très concrètes, très opérationnelles. Ces différentes actions, ces différents outils très opérationnels dont vous avez discuté aujourd'hui témoignent vraiment de la manière dont les dispositifs qui existent peuvent être mobilisés au plus près des besoins au plus près des besoins des territoires, au plus près des besoins des branches et des entreprises, au plus près des besoins des actifs. Et comme vous le savez, dans cette démarche EDEC, nous sommes très attachés à jouer collectif, à partager les actions exemplaires entre secteurs et branches professionnelles. Vous avez euh, des actions exemplaires et nous comptons sur vous pour contribuer à les diffuser, à les partager avec les autres secteurs professionnels. Je veux enfin, pour conclure, saluer de nouveau votre mobilisation. Vous remercier pour vous, votre écoute et vous assurer du soutien aujourd'hui comme demain du ministère du Travail, du plein d'emploi et de l'insertion professionnelle et bien entendu de la DGFP. Je vous souhaite une très bonne séquence de travail et je vous dis à bientôt. On remercie Bruno Lucas pour cette intervention dont, personnellement, je retiens d'une part, mais nous allons le partager ensemble, la, la, et ça surprendra personne pour la branche du travail temporaire, la dimension très pragmatique et opérationnelle des travaux qui ont été conduits, parce que parfois, des travaux conduits au niveau national, au niveau des branches, ça conduit à des rapports dont l'opérationnalité n'est pas toujours évidente. Donc, vous serez challengés sur cette opérationnalité tout à l'heure. Je retiens également... Euh, ce positionnement qui n'est pas euh, nouveau, mais euh, le travail temporaire travaille avec les métiers des autres, pourrait-on dire. Hein, et, euh, il prépare des compétences qui sont utilisées par des entreprises qui sont en dehors du euh, secteur. Donc c'est un travail transverse et je retiens la question de la mise à disposition des autres secteurs et leur accessibilité euh, des travaux qui ont euh, été conduits. Et puis enfin, ça, ça personne n'a euh, échappé à ça, cet euh, engagement de Bruno Lucas de dire que s'il y avait d'autres travaux, il serait là. il euh, le ministère du Travail, puisqu'il parle en son nom, pour le soutenir, ce qui est tout de même une, une excellente nouvelle. Alors, je vous invite maintenant à écouter le témoignage de Valérie Sord directrice générale d'ACTO. ACTO a été l'organisme support de cet EDEC pendant les quatre années de son déroulement. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui, qui organise cet événement. Et donc, nous écoutons sa directrice générale. Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'intervenir à l'occasion de la clôture de l'EDEC portée par la branche du travail temporaire. Et puis, je suis aussi et surtout très heureuse qu'ACTO ait pu participer à la conduite de ces travaux, des travaux de, de branche, puisque désormais, étant pleinement dans la mise en œuvre de nos missions d'OPCO, nous appuyons donc les travaux d'observation, d'ingénierie et de mise en œuvre des politiques, emploi, formation de, de nos branches adhérentes. Alors. Cet engagement d'Acto sur les l'EDEC euh, marque aussi notre ambition et notre intérêt à accompagner la branche sur toutes les problématiques euh, de sécurisation des, des parcours. Alors, la sécurisation des parcours qui est désormais au cœur des politiques de branche, mais qui renvoie au-delà euh, des enjeux euh, du secteur et de développement des, des compétences au sujet euh, clé des transitions professionnelles. Alors, les transitions professionnelles, c'est à la fois, bien sûr, euh, le développement de compétences, mais c'est de plus en plus des problématiques qui sont liées à l'identification des métiers porteurs d'insertion, aux leviers qui permettent aux acteurs de développer leur parcours, et puis enfin à la capacité, à la possibilité d'évoluer par rapport à des leviers, qu'ils soient les savoirs professionnels, les savoir-faire ou les compétences transversales. Ce qui me semble... Particulièrement important de, de souligner aujourd'hui devant vous tous, c'est les défis que cet Edec a permis de relever. Alors des défis qui sont pas qui sont pas simples, puisqu'ils marchent sur deux deux jambes. D'une part, l'ambition importante d'outiller les acteurs, aussi bien les entreprises, les salariés, d'outils, de leviers, de solutions concrètes pour pouvoir faire évoluer leurs pratiques. Mais également, et c'est un enjeu permanent des branches professionnelles de transformer, de concrétiser des ambitions politiques, des orientations, euh, et bien tout simplement en opérations, en expérimentations euh, euh, concrètes. Euh, et c'est, je crois, ce à quoi nous avons euh, participé. Alors, Je voulais saluer justement cette dimension euh, opérationnelle, la capacité que nous avons eue, euh, Acto, ses permanents, ses équipes, et puis euh, le dialogue social euh, au sein de, de la branche, guidée par sa CPNE, de pouvoir traduire opérationnellement des ambitions d'évolution, de transformation portées par les politiques paritaires. Les travaux de cet EDEC sont également des résultats et une source d'inspiration pour ACTO. Vous le savez, nous nourrissons progressivement dans le cadre de notre déploiement une offre de services destinée d'une part à nos secteurs et d'autre part à nos entreprises adhérentes. Et très clairement, la mobilisation de nos équipes, leur expertise, nous ont permis de déployer Désormais, une multitude de solutions qui viennent enrichir notre offre de services et apporter des solutions plus efficaces. Je pense à notre ingénierie sur l'ingénierie des parcours, les compétences transverses et puis l'expérimentation qui est en cours de déploiement à l'échelle territoriale sur les formations modulaires. Cet investissement donc nourrit notre capacité d'intervention. Euh, et désormais, euh, nous revient, euh, comme à vous, euh, dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, eh de ne, nous saisir de tous les leviers pour pouvoir davantage essaimer, déployer et faire que euh, cet investissement que la branche a consenti et auquel nous avons participé, bénéficie désormais bien sûr au secteur du travail temporaire, mais concernant Acto, de plus en plus de branches, euh, d'entreprises et de salariés euh, qui sont ressortissants de, de, de, de, ce, de ces secteurs. Pardon. Euh, je vous souhaite donc une très belle conférence et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Valérie Sors qui soulignait notamment les deux dimensions de ce travail, une dimension technique sur laquelle nous allons largement revenir à l'occasion des trois tables rondes qui vont se succéder cet après-midi, et une dimension politique puisque les travaux sont placés sous l'égide de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Patrick Lévy, que je vous ai présenté, témoignera tout au long de cette conférence des attentes et aussi des résultats des partenaires sociaux sur ce travail. Et nous allons tout de suite entendre le président de la CPNEFP, Thierry Faure, qui tenait à vous adresser un message et qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. En tant que président de la CPNE du travail temporaire, je tiens à souligner tout, tout l'engagement particulier des uns et des autres, au travers de leur. peu importe leur qualité, et leurs attributions. Tout le monde a œuvré à, à l'élaboration de cet édifice. Aujourd'hui, nous sommes euh, fiers de vous accueillir pour euh, consacrer ces quatre années de travaux qui ont été menées par le, toute la branche du travail temporaire depuis la signature de cet EDEC le 12 novembre 2018. Alors que nous sortions toujours d'une période confinée et inédite dans l'histoire de notre société, nous l'avons enrichi par un avenant signé à l'automne 2020. Le travail temporaire est utilisé dans la quasi-totalité des secteurs d'activité qui composent le, le monde du travail français. C'est pourquoi ce projet a une portée très large et contribue aux, aux actions qui permettent aux, aux entreprises de conserver des savoir-faire et aux salariés d'être accompagnés dans le développement de leurs compétences. Je veux rappeler deux grandes orientations qui nous ont guidés. La première, la CPNE a conduit cette démarche avec la volonté particulière de comprendre et d'anticiper les mutations qui sont associées au développement du numérique et des changements climatiques pour agir sur l'évolution des compétences. En deux, nous avons par ailleurs souhaité bâtir des outils opérationnels promoteurs du développement et des compétences des salariés intérimaires pour répondre aux besoins des entreprises utilisatrices. Cet EDEC est aussi synonyme de bénéfice, alors pour les salariés, c'est de disposer de solutions pour aller vers un emploi durable, et pour les agences, pour nos agences, c'est pouvoir répondre aux besoins exprimés par les entreprises utilisatrices. Alors bien sûr, tout n'a pas été un euh, succès. Ouais, nous pouvons faire mieux. Ainsi, l'expérimentation de, de parcours euh, formation modulaire nous a, confron nous, nous a confrontés à, à, des, à, des, à des difficultés. Mais toute expérimentation réussie, c'est aussi celle dont on peut tirer des enseignements pour progresser. Accordons-nous pour nous dire que nous n'en resterons pas là. Je souhaite que la CPNE et les instances paritaires de notre branche continueront d'œuvrer pour faire en sorte à ce qu'au travers de leur travail, celui des salariés en trouve profit, et par la même occasion, celle des entreprises, bien sûr. Il va sans dire que l'exécution de cet EDEC n'aurait été n'aurait pas été possible sans, sans, sans l'apport technique et bienveillant de tous nos partenaires. Euh, être à l'écoute et suivre euh, les, les demandes des partenaires sociaux, ce n'est pas toujours une chose aisée. Alors, un grand remerciement à la DGEFP pour son accompagnement constant, à notre OPCO Acto, au FPTT, à l'OIR, au Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire, qui, qui nous apporte son, son, son savoir-faire pour le portail numérique, qui a été créé d'ailleurs à l'occasion de l'EDEC, hein, et à tous nos prestataires qui nous ont accompagnés durant ces quatre années. Et puis, bien sûr, je n'oublierai pas tous mes chers collègues membres de la CPNE qui sont quand même co-bâtisseurs euh, de cet édifice. Je laisse maintenant la place à la présentation des travaux. Merci beaucoup Thierry Faure. Alors vous aurez noté en l'écoutant attentivement que nous n'étions pas et... Euh, c'est notre objectif cette après- midi que nous n'étions pas dans le discours strictement promotionnel que lorsqu'il y a des choses qui euh, marchent un peu moins bien ou euh, si on peut apprendre de quelques difficultés, et eh bien c'est aussi une occasion de progresser et on, on sera, euh, j'allais dire très euh, concret sur la restitution euh, des travaux qui ont été conduits euh, et des résultats. Et vous aurez noté aussi euh, combien les travaux sont tournés à la fois vers les entreprises, les agences et les, et les entreprises utilisatrices et vers les salariés intérimaires eux-mêmes en essayant de faire euh, tenir les deux bouts et finalement de faire euh, œuvre d'intérêt euh, général. Alors, je vous propose que nous passions euh, directement à la première euh, table ronde qui va être consacrée à la mobilité et à la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en permanence à l'aide du chat et que nous y apporterons réponse. En tout cas, nos intervenants euh, répondront à vos questions euh, à la fin euh, des tables rondes. Céline Allo, euh, rebonjour. Je rappelle que vous êtes chef de projet à la direction développement et ingénierie d'Acto. Vous avez suivi les travaux de l'EDEC à partir de 2020 et donc sur les dernières années de sa, de sa mise en œuvre. Euh, Bruno Lucas parlait euh, tout à l'heure de deux études dans la logistique et dans l'industrie. Il parlait de diagnostics territoriaux. Il parlait aussi euh, d'outils. Il a suivi hein, vos travaux de très près. Euh, il parlait aussi d'outils mis à disposition. Est-ce qu'on peut reprendre tout ceci un petit peu dans l'ordre et rentrer dans le détail de euh, ce premier niveau de production de l'EDEC avec cet objectif de sécuriser les parcours professionnels des intérimaires. Oui tout à fait. En fait l'EDEC il a démarré par la réalisation en fait de deux études euh, donc comme l'a dit tout à l'heure Bruno Lucas sur l'industrie et la logistique, deux mmh. secteurs clés en fait hein, pour, pour l'intérim et l'objectif c'était en fait d'analyser l'évolution des, des besoins en compétences des intérimaires euh, au prisme des impacts de la transition euh, du coup, numérique et écologique. Euh, je ne vais pas pouvoir présenter évidemment de façon exhaustive les résultats de, des études, puisque voilà, il nous faudrait bien plus de deux heures. Euh, je vais simplement voilà, vous, vous, vous présenter quelques résultats phares de, de ces études euh, et un petit peu de méthodologie aussi pour comprendre comment elles ont été construites. Euh, la visée était vraiment, comme l'ont rappelé les personnes en introduction, une visée très opérationnelle. L'objectif était bien euh, bah, d'apporter de la matière en fait, aux agences d'emploi pour comprendre et de sécuriser justement les parcours professionnels de leurs intérimaires. Euh, en termes de méthode, on a eu deux, deux phases. Une première, ça a été une phase statistique et documentaire, assez classique en fait, hein, dans le cadre d'études, euh, pour établir finalement un état des lieux de l'intérim euh, dans les deux secteurs et d'identifier dans ces deux secteurs euh, les métiers cibles. Donc, pour la, pour la logistique, euh, ont été ciblés les agents logistiques, les manutentionnaires et les caristes, les mais, mais magasiniers. Et pour euh, l'agroalimentaire, puisque dans l'industrie, on a eu un, un fléchage du coup, on ne pouvait pas évidemment analyser toutes les, toutes les industries. C'est une trentaine de secteurs l'industrie, hein, donc il a fallu choisir. Donc dans cette phase d'analyse et de documentaire, voilà, il y a eu des focus de faits sur l'analyse et donc il a été fait le choix de, de porter euh, l'étude sur l'industrie agroalimentaire. Et donc les métiers cibles étaient euh, opérateurs de production, agents de maintenance et conducteurs de machines. Et euh, également sur l'industrie aéronautique, autre secteur phare de l'intérim, avec les métiers de soudeurs, ajusteurs-monteurs et euh, opérateurs d'usinage. Une fois que ces métiers cibles avaient été euh, identifiés, il y a une deuxième phase d'investigation cette fois, euh, où du coup, là, ce sont des entretiens très approfondis qui ont été menés avec euh, des experts de ces filières, de ces secteurs, euh, mais également avec les entreprises utilisatrices pour comprendre euh, eh, finalement comment étaient euh, opérées ces activités dans leurs entreprises, avec les entreprises de travail temporaire évidemment, euh, des organismes de formation euh, aussi. Et finalement, euh, une fois qu'on avait euh, voilà, ces entretiens et, et ces analyses, mmh. l'objectif c'était d'analyser l'impact des évolutions euh, numériques et, et écologiques sur les activités et les compétences. Donc ces études, en fait, elles, elles permettent d'avoir comme résultat, par métier cible, euh, des synthèses euh, sur l'activité et la compétence. Si je prends l'exemple, par exemple, de, de, du métier d'agent de maintenance, en termes d'activité, aujourd'hui, on est davantage sur des opérations... Euh, de, de maintenance préventive, enfin, pardon curative, oui, enfin et préventive. Les compétences principales, ça va être de localiser la panne, de déterminer voilà les solutions techniques. Les évolutions qui vont être, qui vont arriver dans ce secteur, ça va plutôt être du développement avec la robotisation du coup d'opérations de, de maintenance plutôt prédictive. Et donc la compétence associée, ça va être d'interpréter finalement les données pour anticiper les éventuelles pannes à venir. Donc, Vraiment, les études, elles permettent ce niveau-là d'analyse à la fois sur les activités et les compétences. Au-delà de ça, elles apportent aussi une analyse un petit peu plus transversale et analysent aussi des nouvelles opportunités pour l'intérim. Par exemple, dans le secteur aéronautique, à la fois les donneurs d'ordre et les sous-traitants ont beaucoup recours à l'intérim parce que c'est une solution qui fonctionne bien puisqu'ils sont formés au métier. Pour autant, si on analyse l'évolution, on constate que de plus en plus euh, de nouveaux matériaux sont utilisés et que potentiellement, dans les années à venir, on pourrait avoir une baisse ou une transformation de certains métiers, comme soudeurs euh, par exemple, vers des métiers davantage d'opérateurs spécialisés dans, par exemple, dans le composite, matière évidemment qui a déjà beaucoup développé mais qui, est, qui va sans doute l'être encore plus dans, dans les années à venir. Et puis enfin, les études, ce qu'elles apportent aussi, c'est l'adéquation entre les besoins prospectifs et les certifications existantes à ce jour. Pour voir finalement ce qui pourrait manquer pour adapter les compétences des intérimaires. Par exemple, dans l'agroalimentaire, il est beaucoup utilisé le titre professionnel SIMA, le tp SIMA, donc conducteur d'installation et de machines automatisées, qui fonctionne très bien voilà, au regard des compétences attendues. Pour autant, on regarde les évolutions, on pourrait voilà, ajouter des modules supplémentaires. En tout cas, c'est ce que l'étude euh, démontre. Par exemple, euh, intégrer des modules développement durable, euh, aussi des, des modules sur la capacité pour les, pour les intérimaires de suivre plusieurs lignes de production à distance, via des outils numériques. L'étude voilà, en fait est, est très pratico-pratique sur ces aspects-là et permet d'apporter des réponses euh, voilà, concrètes sur les Alors, Si Je compétence. comprends bien deux études conduites au niveau national qui portent sur deux secteurs bien identifiés que vous avez délimité. Comment vous conciliez la dimension très opérationnelle, j'allais dire immédiate, ce qu'est l'activité aujourd'hui, ce que sont les besoins des entreprises et les compétences que doivent avoir les intérimaires pour pouvoir occuper euh, ces emplois, et la dimension euh, prospective qui est euh, un peu plus compliquée euh, à gérer, notamment parce que comment je prépare quelqu'un à une compétence dont on n'a pas encore besoin, ou qui n'est pas encore là Est-ce que en fait, c'est un travail de repérage et euh, d'anticipation si le besoin n'est pas là Ou est-ce qu'on peut commencer à mettre en place des programmes destinés euh, à des intérimaires alors qu'on a identifié un besoin qui va, euh, qui va naître, qui va germer, mais qui n'est pas encore euh, complètement euh, présent en fait, c'est tout l'objet de ce qui a été produit sur les territoires. En fait, le, le, la branche voulait, au-delà des études nationales, aller sur les territoires pour analyser de façon très concrète aussi les besoins exprimés par les agences, par un groupe d'agences. Euh, et donc, du coup, il y a eu deux, deux expérimentations territoriales Un sur à Lille, plutôt bassin industriel, et un autre à Saint-Martin-de-Croix, en PACA, euh, donc plutôt euh, bassin euh, lié à la logistique. Et donc l'objectif c'était d'accompagner finalement ces agences d'emploi sur ces deux bassins et euh, bah, justement à l'évolution des compétences mmh. attendues, même si aujourd'hui elles ne sont pas là, comment mmh. y répondre pour demain euh, et donc de les outiller euh, aussi. Donc, avant de les outiller, il a d'abord fallu diagnostiquer le, le, le bassin d'emploi. Donc il y a eu deux diagnostics de territoire un peu sous le même format que les études nationales hein, pour euh, évoluer les, évaluer les impacts. Et puis ensuite, on a euh, du coup pu, pu mettre en fait, des outils euh, pour faciliter les passerelles euh, potentiellement euh, métiers pour accompagner les mobilités du coup, des intérimaires du territoire. Donc il y a eu euh, en fait deux outils qu'on appelle Evolucap. Et en fait, ces outils sont à la main des agences d'emploi. Euh, et elles ont pour objectif de les accompagner euh, bah, à accompagner les salariés dans leur mobilité. Et c'est un outil de positionnement tout simplement en fait qui va permettre de repérer les compétences déjà acquises euh, par le salarié intérimaire ou un candidat euh, si jamais c'était un, un nouveau candidat dans l'agence d'emploi. Il permet aussi d'identifier en fait les compétences à acquérir pour évoluer vers les métiers euh, logistiques ou industrie, selon l'outil. Et il permet aussi d'identifier les parcours de formation certifiants qui vont permettre de, de combler finalement les... les, les... Les, les compétences manquantes à ce jour. Quand vous parlez de mobilité, Céline, il s'agit essentiellement de mobilité professionnelle puisqu'on considère qu'un intérimaire a un territoire qui euh, n'excède pas finalement 30-40 km à la ronde pour occuper des emplois qui correspondent à ses compétences. C'est à peu près ça la maille sur laquelle vous avez travaillé Oui, c'est ça. En tout cas, sur les deux bassins d'emploi, on était vraiment sur cette logique effectivement de, de bassin d'emploi et de mobilité du coup professionnelle au sein du bassin. Euh, et du coup, ces, ces, ces outils, euh, ils permettent aussi d'identifier à la fois les compétences techniques, mmh. donc plutôt euh, métiers, et aussi les compétences transversales, ce qui est plutôt du coup euh, voilà, intéressant aussi pour, pour, pour l'intérimaire. Et puis, ce qui, a, ce qui a été émergé aussi, ce qui a émergé sur, sur Saint-Martin-de-Croix, la logistique, tout à l'heure, on parlait des, des outils aussi à destination des salariés, ouais. c'est que finalement, euh, les agences d'emploi euh, se sont accordées pour, sur le fait qu'elles avaient des difficultés parfois aussi à attirer des candidats euh, vers l'amitié de la logistique, mmh parce qu'il y avait des représentations, parce qu'on pouvait imaginer qu'il y avait peu d'évolution possible dans ces métiers-là. Euh, donc, ils ont souhaité en fait, s'outiller d'un outil euh, de, de plus attractif, finalement, pour essayer de les, les attirer sur ces métiers-là. Donc C'est l'outil Cap Logistique qui a été, euh, qui a été créé euh, dans le cadre de cette EDEC, donc, euh, avec les, les acteurs de Saint-Martin de Gros, mais qui est disponible à l'échelle nationale et, et qui a déjà été déployé aussi, à la fois par les agences d'emploi, mais aussi par notamment certaines missions locales. Est-ce que je vais vous demander, ces outils, ils sont à la disposition de qui alors les, les outils évolu sont plutôt à des, des agences d'emploi euh, et cap logistique effectivement à la fois des agences d'emploi mmh. parce que si un intérimaire souhaite effectivement évoluer vers un autre secteur d'activité ou encore une fois vers les partenaires de l'emploi. Euh, on peut imaginer notamment les jeunes dans les missions locales qui mmh. euh, connaissent peu euh, mmh. la logistique ou qui s'imaginent voilà, une représentation de la logistique euh, L'outil permet vraiment via des capsules, c'est plutôt ludique, il y a des systèmes de jeux, de vidéos, de découvrir la logistique et aussi les évolutions de ces métiers-là et comment on peut aussi accéder à ces métiers-là, via quel parcours de certifiant, etc. on peut, on peut y arriver. Thierry Fortin faisait tout à l'heure référence à des parcours de formation modulaires qui ont connu quelques euh, difficultés. Alors, est-ce qu'on euh, peut savoir de quoi il s'agit exactement Est-ce que c'était bien en rapport avec ces deux études que vous avez euh, conduites Oui, et, en fait. Et, et les parcours de formation dont vous parliez tout à l'heure Tout à fait. En fait, mmh. les diagnostics de territoire, euh, ils avaient pour objectif à la fois d'analyser euh, bah, effectivement le, les besoins sur ce territoire-là, d'outiller oui. les agences d'emploi mmh. et de créer une ingénierie de parcours modulaire. Donc, c'est ce qui a été fait, effectivement, de façon expérimentale mmh à Lille et à Saint-Martin-de-Croix. Euh, ça a quand même plutôt bien fonctionné, même si effectivement, il y a des, euh, il y a des points d'amélioration. De, euh, L'objectif, c'était d'avoir en fait un socle commun, euh, mm. donc euh, d'avoir euh, un premier module finalement qui apporte des compétences transversales, des compétences intermétiers, mm. puis ensuite que l'intérimaire euh, s'oriente vers euh, un module de perfectionnement métier euh, voilà, mm. plus spécifique. Et que, finalement, on pouvait rentrer dans le premier module ou directement dans le deuxième au regard de, de, du passé euh, de l'intérimaire. Il y a eu plusieurs territoires, quand même, où aussi on a pu déployer ces parcours. Donc, il y a une centaine de parcours, en fait, dans le cadre de l'EDEC, qui ont été cofinancés. Ouais. Et aussi, d'ailleurs, même hors EDEC. Ça a aussi été le cas dans d'autres bassins d'emploi et sur d'autres secteurs d'activité que la logistique et l'industrie. Après, effectivement, c'est une ingénierie qui demande... C'est un peu de la dentelle, ça demande vraiment beaucoup d'investissement en termes de temps euh, de tous les partenaires, à la fois des agences d'emploi, euh, évidemment de, de l'OPCO aussi, de l'organisme de formation, puisque ce n'est pas euh, simplement des modules qui existent déjà, il faut vraiment s'adapter. Mm. Euh, C'est ce qui voilà, peut, peut expliquer pourquoi M. fort tout à l'heure euh, disait ça. En tout cas, je pense que la, la, la branche, dans son ensemble, voilà, a, a pris euh, les. les... Sur ce type sur cette... de travaux, on a toujours un challenge qui est assez redoutable, c'est d'arriver à concilier la simplicité et l'efficacité. Et il faut souvent beaucoup travailler pour arriver à la, à la simplicité. Est-ce que euh, d'abord, vous confirmez ce diagnostic un peu rapide que c'est vraiment l'objectif Parce que si on met des outils qui sont que les gens ne, ne peuvent pas s'approprier parce qu'ils sont trop complexes, que rentrer dedans, c'est trop compliqué, que finalement, tout le travail qu'on a fait, bah il faut que les gens le refassent eux-mêmes pour pouvoir utiliser les outils. On sait bien que ça, ne, que ça ne fonctionne pas. Et en même temps, aller vers de la simplicité euh, c'est ne pas enlever la richesse de l'outil et euh, ce que vous appeliez la dentelle des parcours et la personnalisation qui est aussi très importante en termes de reconnaissance, en termes euh, d'adaptation. Donc, j'imagine que le niveau auquel vous êtes arrivé de concilier ces deux, euh, ces deux exigences aujourd'hui est plutôt satisfaisant. Oui, complètement. Et ça permet vraiment d'articuler aussi euh, l'ensemble voilà, des acteurs sur un territoire. C'est ça aussi qui est riche dans le travail temporaire, c'est que voilà, ça permet aussi de de mobiliser en fait, l'ensemble des, des parties prenantes. Donc, tout à l'heure, M. Faure remerciait aussi le FAST. C'était des mmh. parcours modulaires qui permettaient aussi d'accompagner les intérimaires sur euh, autre que le, que la, le parcours en lui-même, mais aussi sur les, les freins potentiels qu'ils pouvaient rencontrer en dehors de l'emploi. Merci beaucoup. Je me tourne vers Alice Elias. Donc je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de l'OIR, l'Observatoire de l'intérim et du recrutement. Vous allez nous rappeler en deux mots ce que fait l'OIR de manière plus largement. Puis on va en venir assez directement à son intervention dans le cadre de cet EDEC et notamment ce que vous avez développé sur ce que Céline nous indiquait à l'instant, c'est-à-dire la dimension territoriale et la capacité à intervenir de manière très opérationnelle sur un bassin d'emploi. Oui absolument. Donc l'observatoire de l'intérim et du recrutement, c'est l'observatoire paritaire de la branche du travail temporaire, donc mmh. avec un conseil d'administration euh, paritaire mmh. et qui prend les commandes de toutes les instances paritaires de la branche, notamment la CPNE. Donc on a participé euh, avec le FPE et Acto euh, à, à cet EDEC et on a beaucoup réfléchi à cette question de la territorialisation parce que vous l'avez dit euh, tout à l'heure, cette question de la sécurisation des parcours professionnels, de la construction de la mobilité, de la construction des parcours elle doit se penser au niveau territorial la mobilité réelle des individus c'est pas l'échelle régionale c'est pas le national mais c'est même pas le régional on est effectivement comme le disait Céline plutôt sur du bassin d'emploi ou de l'intercommunalité on est sur quelque chose d'extrêmement local ce qui nous pose un enjeu nous en termes d'observation c'est à dire qu'on peut pas aller lancer des études sur tous les bassins d'emploi de France tous les ans. Donc donc euh, ça a poussé la CPNE et nos partenaires sociaux euh, à se poser la question euh, d'une stratégie en fait de la branche pour cette observation territoriale euh, et stratégie qu'on a construite du coup sur, euh, sur deux piliers, euh, la construction d'une application, enfin la, la, la création d'une application de données mmh. qui est vraiment qui ne sont vraiment que de la data, mais qui vous donnent tous les chiffres clés sur le travail temporaire au niveau national, régional, départemental et intercommunal. Donc on descend à une maille extrêmement fine, la communauté de communes, la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine. Euh, ce qui permet euh, d'avoir toujours en temps réel, euh, c'est en ligne sur le site de l'Observatoire, il n'y a pas de code d'accès, c'est livré à tout le monde, euh, les principales données sur le travail temporaire, sur les travailleurs temporaires en réalité, le nombre de salariés, leur âge, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes, est-ce qu'ils travaillent peu ou beaucoup, euh, dans quel métier et dans quel mmh. secteur euh, Et ça donc jusqu'à un niveau hyper local. L'objectif de ça, c'est d'avoir toujours à disposition de la donnée fraîche mmh. euh, et opérationnelle. L'idée, c'est de pouvoir parler aussi à nos, à nos partenaires mmh. sur le terrain, les, euh, le service public du qu -qu -qu -qu Quand on le en temps réel, euh, Alice, ça veut dire que c'est alimenté euh... Alors, c'est alimenté, c'est mis à jour tous les trois mois. Donc, on n'est pas sur un baromètre à 15 jours. Ah, non, ça n'a pas d'ailleurs de logique barométrique. On n'est pas du tout dans une logique euh, euh, économique. On est vraiment non. dans une logique beaucoup plus RH. Par non. exemple, dans le travail temporaire, on compte souvent des équivalents temps plein. Non. Nous, dans cet outil, pas du tout. On ne compte que des gens. Parce que c'est bien les gens qui sont au travail, c'est bien non. les gens bien qui sûr. se forment, c'est bien les gens qui ont besoin d'être accompagnés. Non. Donc vous pouvez à tout moment avoir accès à ces, ces aspects euh, euh, plutôt statistiques. Et puis en parallèle, ce deuxième pilier de l'observation territoriale, ça va être des zooms beaucoup plus qualitatifs cette fois-ci, mais sur un nombre limité de territoires. On en avait déjà fait cinq à peu près au moment de l'EDEC et, et des conventions associées. On en a refait trois depuis, on en refait quatre l'année prochaine. Des territoires qui sont jugés prioritaires par la branche parce qu'il y a besoin de, mobilite, de mobiliser un écosystème d'acteurs sur le territoire, parce qu'il y a un enjeu, le canal Seine-Nord, enfin un, un grand projet. Là, on va aller faire des, des bilans, des zooms beaucoup plus qualitatifs pour comprendre les dynamiques emploi-compétences spécifiques à ce territoire et pouvoir sécuriser les parcours et construire des mobilités Donc, sur ce territoire. Un premier niveau d'information qui descend sur oui. une maille très fine oui. euh, au point de vue territorial et qui est accessible à tout le monde, c'est ce que vous Exactement. avez dit. Sur le portail de l'OIR, on peut retrouver tout à fait. toutes ces informations. Sur Il faut la... y accéder par... Sur un la outil page d'accueil de notre, de notre site Internet, vous descendez, vous tapez sur... Euh, les données des territoires et vous tombez dessus. Et les diagnostics plus approfondis, quand oui. vous avez ciblé, euh, ce sont des données qui sont également euh, accessibles ou bien elles sont réservées pour le coup aux acteurs du territoire elles sont réserv... La primeur en est réservée aux acteurs <rire> du territoire que nous non. rencontrons à partir de jeudi et jusque dans 15 jours oui. sur les trois territoires sur lesquels on a réalisé les diagnostics, donc à Cambrai, à Cholet et à Poitiers. Et dès qu'on aura présenté dans, dans les ateliers les résultats à tous les partenaires qui ont participé en premier lieu, on les mettra en ligne évidemment sur le site de l'Observatoire mais aussi peut-être du FPE, Enfin, vous y aurez accès sans problème. Vous avez peut-être regardé, à ma connaissance, moi j'ai pas connaissance d'outils de même nature qui existent dans d'autres secteurs que dans le vôtre. Est-ce que vous savez si vous avez fait ce petit travail de, de, de recherche On a ou vu, de il en existe, euh, notamment dans l'industrie, euh, sur, euh, sur la quantification des métiers par territoire, ils sont allés très loin eux, aussi, mmh. euh, mais ça n'a pas encore été développé partout. On a quand même fait le constat, euh, durant les l'EDEC, euh, de parfois un manque de connaissances précis euh, des acteurs des territoires sur mmh. l'emploi intérimaire sur leur territoire ou des, des représentations qui sont parfois fausses. C'est complexe, hein, le travail temporaire. Je vous disais, on parle souvent en équivalent mmh. temps plein. Quelqu'un qui n'est pas spécialiste et qui considère, euh, à qui on a donné un chiffre, euh, on peut aller d'un rapport de 1 à 4. Voilà, donc on a vraiment voulu euh, mettre à disposition cet outil euh, pour tous nos partenaires, pour qu'à tout moment, ils puissent savoir combien de salariés Temporaire, de moins de 25 ans, il y a dans le bâtiment, sur leur territoire ou dans l'industrie, sur leur territoire. Est-ce qu'il s'agit de l'industrie agroalimentaire ou plutôt celle du médicament Parce que derrière, les actions d'accompagnement qu'ils vont pouvoir mettre en place ne seront pas les mêmes. Alors, comment se fait le croisement entre le travail que vous avez présenté, les études logistiques, le, le, la descente au niveau de, de, de territoire, et puis ce travail qui, à la fois, est plus ample, puisque ça couvre l'intégralité du territoire, même si vous faites également des zooms plus particuliers sur ce que vous avez appelé les territoires prioritaires Donc, comment vous fertilisez les, les, les travaux C'est-à-dire, est-ce que vous vous appuyez sur le travail de l'OIR Ou est-ce que c'est pour les parcours Est-ce que c'est fait différemment L'application sortie il y a 15 jours. D'accord, je Donc suis un, un peu rapide stand, sur l'occasion. <rire> <Voilà. rire> euh, en revanche, la, la question des, des, du choix des territoires pour les Zooms, mmh. de toute façon, tous les territoires sont, sont couverts par l'appli oui. euh, voilà, plutôt statistique pour les Zooms. On va aller demander plutôt au FPE et à Acto où sont C'est eux qui ont la connaissance et l'expertise des territoires. C'est eux qui voient où est-ce qu'il y a un besoin prioritaire d'aller mobiliser les acteurs pour mettre en place des actions, où il y a des problématiques emploi compétences particulièrement prioritaires sur lesquelles on a besoin de ce diagnostic pour faire avancer les choses. Euh, donc c'est plutôt nous qui allons en début de démarche euh, vers les opérateurs territoriaux en, les en, en leur disant où avez-vous besoin euh, d'une information complémentaire. Et on marche comme ça. Merci beaucoup. Patrick Lévy, vous êtes avec nous, je l'indiquais tout à l'heure, vous êtes vice-président de la CPNE, vous représentez Prisme Emploi, vous êtes aussi vous-même dirigeant d'une entreprise d'intérim, d'insertion. Et donc sur les territoires, alors je vous laisse le choix de la casquette avec laquelle vous allez répondre à ce que vous avez entendu. J'imagine que des outils territoriaux, des outils qui en temps réel ou quasiment permettent d'avoir une photographie de, de, de l'activité des intérimaires sur un territoire, ça vous parle un petit peu et, et, et est-ce que ça présente, alors là en tant qu'utilisateur, en tant que chef d'entreprise, un intérêt opérationnel pour vous. Alors, je voudrais faire d'abord un rappel euh, par rapport à tout ce qui a été dit euh, et notamment pour les gens qui nous écoutent euh, selon leur connaissance euh, du métier du travail temporaire. Euh, d'abord euh, on parle d'agences d'emploi et il y en a 11 000 sur le territoire donc il y, en a, il y a 11 000 euh, agences d'emploi qui regroupent 30 000 salariés permanents qui sont au quotidien sur ces différents bassins d'emploi. Euh, ou ouais, bassins d'activités qui parfois sont différents, mais euh, des fois aussi identiques. Donc il est évident qu'à travers euh, les, les plus de 20 millions, je crois, d'opportunités euh, professionnelles, donc de propositions de mission, mmh. euh, d'avoir une analyse assez importante et assez pointue, euh, un, d'abord de, de, de l'activité sur chacun de ces bassins d'emploi, mais aussi également de la compétence, puisqu'on est des acteurs d'emploi, donc on a besoin d'avoir du sourcing, des candidatures et des salariés intérimaires à mettre au quotidien à disposition de nos clients. Et donc ça, plus on a une finesse de la connaissance de ces emplois, plus on a la finesse de la connaissance aussi de ces candidats, on va dire, potentiels, plus nous avons un impact positif sur l'activité de nos clients. De la même manière, toujours pour avoir de, de, de grands volumes en esprit, euh, la branche professionnelle du travail temporaire euh, est assez particulière, notamment sur l'investissement euh, qu'elle a, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de formation, mais la oui. formation c'est de l'argent, et l'argent c'est d'investissement, et la branche elle mobilise environ 600 millions d'euros euh, euh, sur la, la formation à travers Acto et le FPTT, je laisserai euh, Marc-Olivier rentrer dans le détail, pour les néophytes, parce que c'est oui. un peu complexe tout ça, tous ces acronymes, mais en même temps, euh, cet argent doit être investi à bon escient. Et donc, toutes ces, ces connaissances, ce travail, euh, on va dire, statistique euh, et de remontée d'informations à travers les différents organismes qui tournent autour du travail temporaire est totalement essentiel euh, à l'activité de chacune de nos agences. Merci beaucoup, euh, Patrick, pour euh, cette... Euh... Remarque, est-ce que Céline, sur ce premier sujet, de cette première table ronde, vous souhaitez ajouter quelque chose ou, ou, ou Alice Non, non. Bien. Bon, merci beaucoup. Donc je vous propose que, et je vous rappelle que vous pouvez, sur tout ce qui vient d'être dit et ce qui sera dit ensuite, continuer à poser vos questions via le chat. Et je vous propose que nous passions... Euh, sans plus de transition, à la deuxième euh, table ronde qui va être consacrée à l'évolution des métiers et la prise en compte de l'évolution euh, des métiers. Alice, je me retourne vers vous, puisque l'OIR, vous l'avez indiqué tout à l'heure, est l'institut paritaire de la, de la branche qui... Euh, l'observateur prospectif de la branche du travail temporaire dont euh, la nature même est de travailler sur euh, l'évolution des métiers alors je le soulignais tout à l'heure avec céline travailler sur l'évolution des métiers faire un travail prospectif c'est bien pour commencer à anticiper les systèmes à savoir quel parcours on va construire est- ce qu'il faut faire évoluer les certifications donc tout ça est très intéressant mais c'est plutôt à destination des acteurs de l'écosystème de euh, l'environnement travailler de manière plus euh, immédiate opérationnel sur l'évolution des métiers, c'est regarder de quelle manière ils s'exercent aujourd'hui, dans quelles conditions, et peut-être mettre cette information à disposition pour que les gens puissent s'en saisir et l'utiliser. Donc si vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans ce domaine. Oui tout à fait, donc c'est aussi dans le cadre de l'EDEC qu'on a développé un autre outil qui est en ligne aussi sur notre site internet. Depuis 15 jours non, depuis non, beaucoup plus un, longtemps, celui-là, depuis, là, depuis, euh, depuis, depuis deux ans. Mmh. Euh, c'est un outil dans lequel on a recensé les 50 métiers sur lesquels il avait le plus d'enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Euh, donc on, entre nous, on l'appelle métier à enjeux mais c'est bien ça les enjeux, euh, dans, dans le travail temporaire. Et en fait, sur cette notion d'évolution des métiers, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'évolution des compétences, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a aussi la notion d'évolution de la dynamique d'emploi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on a recours euh, au travail temporaire sur ce métier-là. Est-ce que c'est un métier en tension mmh. Est-ce que c'est un métier qui est en mutation Est-ce que, mmh. que c'est un métier qui est en déclin Et donc, on a fait ce travail aussi en partant du principe que les dynamiques d'emploi euh, telles qu'elles s'exercent en travail temporaire peuvent être assez différentes de ce qui se passe dans nos secteurs utilisateurs. Mmh. Vous pouvez avoir, par exemple, euh, une industrie euh, qui, euh, sur un territoire, euh, sait qu'elle va être délocalisée. Si elle mmh. sait qu'elle va être délocalisée à trois ou cinq ans, il va y avoir une période pendant laquelle on ne va plus recruter en, fait, en CDI parce qu'on sait que l'emploi ne sera pas durable. Pour autant, il faut quand même encore faire fonctionner euh, cette unité de production. Et donc, on va avoir un recours à l'intérim euh, qui va augmenter euh, en attendant une disparition. Et quand on a une transformation... Euh, par exemple avec le numérique aussi, oui. on peut avoir en attendant le passage au numérique oui. un besoin accru d'un certain type de compétences et puis ensuite, tout à coup, de manière un peu brutale, les choses vont changer. Et donc, euh, et, et, et dans cette période intermédiaire, on va faire appel à l'intérim. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse regarder, nous, où sont les, les dynamiques d'emploi qui sont propres au travail temporaire, qui peuvent être un petit peu différentes de celles euh, des, des secteurs utilisateurs. Donc ça, déjà, euh, c'est Ce pris en dire, compte... dire, si je traduis bien... Euh, sinon, vous me corrigez, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes cycles que les cycles économiques de vie des entreprises. Et parfois même, on Et est, est contracyclique pour les... le travail oui, temporaire. Parce que, comme on vient souvent. Euh, euh, voilà. Voilà. Oui, pallier voilà. les. À des voilà. à des, à des et des et quand il y a ouais, des fluctuations comme ça, ben quand ça monte comme ça, ben nous on fait mmh. comme ça. Enfin, voilà. mmh. euh, donc on, on, on peut être à contre-temps. Mmh. Euh, ou alors dans l'industrie, on va dire ben, voilà, on a un gros sujet sur, euh, sur les cadres, sur euh, la maîtrise d'ouvrage. Et, et c'est parce qu'en fait, les problématiques liées aux ouvriers non qualifiés, elles sont en partie transférées. Dans le travail temporaire. Donc il faut qu'on fasse attention à garder une visibilité sur quelles sont les dynamiques d'emploi qui sont propres au travail temporaire. On vous dites 50 métiers en jeu, j'imagine que c'est dans les secteurs qui sont traditionnellement les plus utilisateurs du travail temporaire, ce que citait Céline tout à l'heure, donc l'industrie d'une manière plus large, le bâtiment transport logistique, transport logistique. Euh, on a aussi essayé d'interpréter un certain nombre de signaux un peu plus faibles, mmh. donc euh, on, a, on est venu pousser un petit peu, euh, même si les volumes n'étaient pas encore très importants, certains métiers du tertiaire, mmh. euh, et autour du numérique, pour être sûr de ne pas passer à côté euh, d'un certain nombre d'évolutions, même si aujourd'hui le volume d'emplois reste relativement limité. Euh, et donc une fois qu'on a identifié ces 50 métiers, on a mis à disposition euh, une fiche, euh, sur laquelle vous avez très classiquement et inspiré du Rhum, hein, euh, les, les activités, les compétences, sur, laquelle on, sur lesquelles on a identifié plus particulièrement celles euh, qui sont liées au numérique ou à la transition écologique, pour pouvoir tout de suite visuellement les voir et, et pouvoir euh, s'en emparer, et aussi la santé-sécurité. Oui. Euh, et puis aussi, sur chaque fiche, vous avez tous les métiers connexes, c'est-à-dire les métiers qui sont censés être les plus proches en termes de compétences euh, du, du métier que vous, avez, que vous avez consulté, et aussi toutes les certifications qui sont euh, toujours ou quasiment toujours associées au métier. Et l'application fait en sorte que vous puissiez toujours euh, être dans un circuit euh, de... de de transmission, c'est-à-dire vous, vous, vous entrez sur un métier, vous pouvez cliquer sur un métier connexe et vous arrivez sur une autre fiche métier, vous pouvez rentrer par le cassesse que vous avez, regardez mmh. quels sont tous les, autres cassès, euh, tous les autres métiers sur lesquels on a besoin du même cassesse, pour euh, que cette notion d'évolution, de mobilité, de passerelle euh, puisse commencer déjà un peu à émerger. Mais on a préparé une vidéo qui permet de, de visualiser tout ça, si, si vous acceptez qu'on la passe. Mais avec <rire> ce sera plaisir, plus. Alice, vous êtes ici <rire> chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc une vidéo. C'est un véritable outil d'orientation professionnelle que vous nous présentez là, Alice, qui pourrait être utilisé par des intérimaires eux-mêmes ou par des gens qui sont intéressés par l'accès à certains métiers, à certaines activités. L'intérim, c'est aussi une manière d'accéder à l'emploi, mais qui pourrait être utilisé par des gens qui réalisent des bilans de compétences, des CEP, des accompagnements. Vous avez une vision d'ailleurs sur qui utilise cette, cet outil on ne non. sait pas aujourd'hui qui l'utilise, en tout non. cas, il a bien été conçu dans les objectifs avec les cibles que vous, que vous mentionnez ici. Non. Alors, pour les salariés intérimaires, c'est plutôt une première, une première approche, euh, déjà, de où sont les métiers en tension, quels sont ouais. les métiers qui recrutent. Ouais. Euh, et puis, d'ouverture sur la notion de mobilité avec ces notions de, de, de certification euh, qui sont communes à plusieurs métiers ou de métiers connexes. Euh, ça ne remplacera pas un accompagnement réel fait par un professionnel. Bien sûr. Ça, c'est certain. En revanche, ces fameux professionnels les conseillers en évolution professionnelle mmh. ou les agences d'emploi elles-mêmes, hein, qui d'ailleurs euh, mmh. gèrent des reconversions euh, au sein sûr. même de, leur, de leurs agences, euh, elles peuvent s'emparer de ces, de ces éléments-là pour voir là aussi sur leur territoire quels sont les métiers qui sont en tension, en évolution, quels sont les métiers connexes et, et, et, et toutes ces certifications euh, qui permettent de, de, de faciliter les passerelles d'un métier à l'autre. C'est bien comme ça qu'elles ont été conçues avec évidemment l'objectif de les mettre à jour de manière régulière. Euh, on on ne laisserait pas des fiches qui ont des ans, comme les données non, euh, pas sur en les temps réel, mais tous les 3 à 5 ans maximum pour être sûr de ne pas avoir de la donnée euh, obsolète. Merci beaucoup, euh, Alice. Je me tourne vers euh, Marc-Olivier euh, Jouan, donc, directeur du FPETT. Marc-Olivier, peut-être une petite. On s'adresse à des gens plutôt avertis, mais malgré tout, un petit rappel, comme le soulignait euh, Patrick Lévy tout à l'heure, sur. Euh, euh, ce que fait le FPETT d'une manière générale, traduction hein, de l'effort d'investissement de, de, de la branche dans les logiques de formation et beaucoup plus largement de, de, de compétences et pour en venir ensuite à son intervention dans le cadre de l'EDEX sur cette logique de l'évolution des métiers et des compétences. Alors, le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, c'est l'organisme qui euh, collecte et gère les fonds et la contribution conventionnelle de euh, toutes les entreprises de travail temporaire sur des dispositifs un peu spécifiques. On ne va pas être trop technique. Mmh. Ce qui est important, c'est les missions qui sont les nôtres. Ce sont d'abord une mission de sécurisation des parcours. Je déteste ce terme-là, je le dis mmh. tout de suite. Mmh. Mais ce qui m'importe plus, c'est ce que ça recouvre. On a parlé depuis tout à l'heure d'opérationnel, d'action. Mmh. C'est quelle traduction de la sécurisation des parcours professionnels en action mmh. sur les mobilités, sur les transitions et ça dans les territoires. Euh, donc on finance des actions de formation, des dispositifs de formation, on finance des actions d'accompagnement et euh, la branche dispose d'une relative liberté sur la mobilisation de ces fonds pour euh, innover, être un peu un laboratoire d'expérimentation sur euh, euh, tout ce qui va contribuer d'une manière ou d'une autre à sécuriser l'emploi, le parcours professionnel, faciliter l'accès à l'emploi et faciliter aussi le maintien dans l'emploi des salariés intérimaires. Merci beaucoup Marc. Et donc précisément sur l'intervention euh, dans le cadre de l'EDEC, quel rôle a joué euh, le, le FPETT euh, sur, ce, sur cet EDEC et notamment sur ce volet, on reviendra après sur le, le, le, les intérimaires eux-mêmes, mais euh, sur ce volet de euh, référentiel, de compétences, de visibilité, de capacité à se projeter euh, dans euh, différents emplois en fonction des compétences dont on dispose ou que l'on pourrait acquérir alors, un des sujets qui nous a vraiment retenus, c'est celui de... On a parlé de la compé des compétences techniques avec Alice sur euh, la dimension évolution des compétences, nécessité d'ajustement, adéquation, ce n'est pas le terme qu'Alice a employé, mais il mmh. a été employé à plusieurs mmh. reprises, mmh. je préférerais anticipation mmh. sur les, les compétences. Euh, en tout cas, il y a un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les compétences transversales. Pareil, compétences transversales, soft skills, savoir-être, ça j'aime, mm -hmm. moyen. Euh, en tout cas, c'est pour euh, pourquoi ce travail-là Parce que finalement, les agences d'emploi sont de plus, en de plus en plus confrontées à une demande, et les salariés aussi, mm -hmm. c'est euh, bah, si vous ne disposez pas des compétences trans euh, techniques, mm -hmm. mais que vous avez la capacité à, il n'y a pas de problème, on trouvera du travail pour vous. Mm -hmm. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que la réalité, c'est que les, les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement. Mm -hmm. Euh, et pour autant, ces compétences transverses-là, elles sont une nécessité, une condition d'accès, de maintien dans l'emploi. Et en même temps, c'est aussi une opportunité pour les salariés si on les reconnaît ces compétences-là, si on les valorise. Pour pouvoir mettre en œuvre ce travail-là, il y a un point qui est nécessaire, c'est de savoir les identifier, les repérer, les nommer. Et c'est un peu le travail qu'on a essayé de faire, enfin que la branche a essayé de mener sur, euh, sur le sujet, en constituant un référentiel de compétences transversales. Et ça, pas dans une approche théorique euh, un peu large, mais plutôt une approche assez concrète en s'appuyant sur les acteurs concernés, que sont les agences d'emploi qui ont été interrogées pour déterminer quelles étaient les compétences transversales qui leur paraissaient être les plus critiques, les plus sensibles, les plus stratégiques pour les intérimaires. Et aussi, et peut-être surtout et ce sera un des enseignements de ce travail-là, les salariés intérimaires eux-mêmes, puisqu'un questionnaire a été réalisé par l'OIR, donc je salue le travail à cette occasion, euh, qui, a, qui a permis à 800, plus de 800 salariés de répondre sur quel est, de leur point de vue, l'importance qu'ils accordent à ces compétences transverses-là Globalement, il y a plutôt une bonne perception, une bonne compréhension de l'enjeu, avec un point, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, la compétence la plus difficile à mettre en œuvre à l'issue de cette enquête, ce dont on s'aperçoit, c'est la capacité pour les personnes à construire leur parcours et leur projet professionnel. C'est-à-dire, c'est la capacité à se projeter ou la capacité à savoir par quelles étapes passer pour, quand on a déterminé un objectif alors, comme je pas choisir, je prends ouais, deux réponses. <rire> euh, oui, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a la, la nécessité de comprendre leur environnement, les moyens à leur disposition, les dispositifs, les outils, et puis la question de, ce, de la projection sur le marché de l'emploi, la représentation des métiers, c'est aussi également une, un point extrêmement important. En complément de ce travail avec les agences et les personnes, les salariés, on a travaillé aussi avec les organismes de formation, parce que, Évidemment, nos, nos, nos champs d'intervention nous conduisent à dire, en termes de solutions, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer On va passer à un moment ou à un autre par de l'accompagnement de la mmh. formation. Et cet accompagnement et cette formation, il va passer par les opérateurs, c'est-à-dire les organismes de formation. Et on s'est rendu compte à l'occasion aussi de cette étude que c'était un exercice très difficile, puisqu'au-delà de l'interrogation, on a essayé d'expérimenter, d'identifier les pratiques mmh. des organismes de formation euh, sur l'intégration de ces compétences transverses, dont je n'ai pas dit le nom d'ailleurs, alors j'en ai toute une liste, j'en ai une dizaine au moins, mais mmh. le bon sens permet de les identifier, c'est la communication, la dimension, application de procédures dans les entreprises, le travail en équipe, etc. Et donc ces organismes de formation, ils, ont, ils sont tous sensibilisés à la question. Ce sont des experts, des professionnels, je n'ai pas de Le seul point, c'est comment on transforme l'essai de la compétence qu'on identifie vers la pratique de formation et le, et le fait de dispenser ces... Ses, euh, ses compétences, enfin, euh, favoriser l'apprentissage de ses compétences. Donc, notre référentiel est là pour vocation, à la fois pour mérite d'identifier, de nommer, mmh. mais aussi de proposer un étalonnement de ses compétences sur des paliers de plus, du moins complexe au plus complexe en termes d'acquisition. Et donc, c'est un travail qui permet aussi de faciliter l'activité des organismes de formation. Alors, je comprends que vous avez travaillé sur des parcours de formation à l'aide des référentiels avec des partenaires formation. Est-ce que la piste euh, formation en situation de travail ou valorisation des, des acquis des intérimaires euh, pendant leur période d'activité en entreprise, c'est quelque chose qui a été euh, déjà travaillé ou c'est euh, une étape suivante à venir parce qu'aujourd'hui vous avez plutôt travaillé sur des parcours formalisés euh, de formation mais en dehors de la situation de travail bah Sur le sujet, donc pour la branche comme pour d'autres branches, oui. en effet, oui. c'est un un sujet très très important. On, parle, on entend tous parler en ce moment des open badges, des, des badges de compétences, etc. qui doivent contribuer à, cette, à la fois cette formalisation, cette reconnaissance, cette capitalisation, cette valorisation. Euh, Aujourd'hui, clairement, on n'en est pas encore à ce stade. On est en train de déployer des expérimentations dans la branche, notamment sur le, le territoire normand, avec, avec des partenaires, partenaires publics. Euh, Aujourd'hui, on approche plutôt cette dimension-là au travers de parcours de formation qui associent L'évolution des, des métiers, dont parlait Alice, encore une fois, et l'intégration de ces compétences transverses. à travers, je vais faire rapide, on a une, une démarche d'intervention qui se joue à l'échelle des territoires très, très locales, qui consiste à faire la chose suivante. On réunit les agences d'emploi sur un territoire, on identifie avec elles... D'ailleurs, on partage un diagnostic. On a évoqué la question de l'importance du diagnostic à l'échelle euh, micro-locale. On partage les enjeux emploi compétences les dynamiques d'emploi et on dit, bah tiens, euh, plusieurs entreprises ont un besoin commun à un moment donné. Et bien du coup, on peut s'engager dans une action et déployer un parcours de formation métier dans lequel la branche désormais exige qu'il soit inscrit un module d'acquisition des compétences transverses. Notre travail actuellement, c'est de capitaliser sur les pratiques des différents organismes de formation. On n'a pas vocation à écrire le catéchisme en la matière, pardonnez-moi l'expression, mais plutôt d'essayer de, de, de capitaliser avec les prestataires les bonnes pratiques, ce qui peut nous permettre à nous d'avancer sur le sujet. On voit bien la dimension très fédératrice de l'EDEC, c'est un travail partenariat, c'était vrai au niveau des études, c'est vrai au niveau des réalisations et l'OIR ne travaille jamais seul, il travaille avec des partenaires. Patrick Lévy, une réaction sur cette seconde de table ronde à ce qui vient d'être dit sur. Le, le, la mise en place, donc l'identification de métiers à fort enjeu, de compétences sur lesquelles il y a peut-être plus d'enjeux que d'autres, sur les compétences transverses qui euh, favorisent et permettent les euh, mobilités euh, Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à toutes les questions que vous avez posées <rire> dans, un, dans un assez court, mais c'est sûr qu'on euh, a besoin dans la profession et on a besoin pour euh, les 3 millions de personnes qui passent dans nos agences chaque année, dont un million de jeunes, euh, peu ou pas qualifiés, euh, d'avoir une vision des évolutions de métiers. On sait parfaitement que euh, les métiers euh, qui existent aujourd'hui, et surtout ceux, ceux qui seront euh, existants dans quelques années, euh, pour plus de la moitié, euh, on n'a aucune visibilité. Donc, euh, comme le disait Alice, euh, euh, les outils que l'on met à disposition et de nos agences d'emploi donc à nos, avec à nos permanents et en même temps à nos collaborateurs intérimaires avec l'identification des compétences transversales et des, des passes de très différents métiers mmh. est très importante puisque ça peut permettre une certaine autonomisation, on donne les clés à nos intérimaires, nos salariés intérimaires mmh. pour éventuellement être autonomes sur l'évolution professionnelle qu'ils peuvent avoir. De la même manière, pour des gens qui euh, dont ont peu de connaissances du monde de, de, économique, peu de formation ou pas de formation, mmh. il est évident que d'avoir une, une identification assez proche, sur un avenir assez proche, mmh. euh, de, de, de, de, des emplois qui vont se créer ou sur lesquels euh, il va y avoir des évolutions. On a parlé d'évolutions euh, euh, impactant euh, du numérique aussi euh, des métiers de l'environnement euh, qui vont être créés ou qui vont évoluer. Hein. Euh, on, par exemple, l'activité des déchets euh, pour prendre quelque chose que je connais bien dans l'environnement. Euh, évidemment, les déchets, de plus en plus, on va nous demander de, de les diminuer. Donc, il y a certains métiers qui vont quasiment disparaître, comme le disait Alice. Euh, il y a des évolutions euh, assez importantes, réglementaires notamment, euh, liées à l'environnement, et donc, euh, par contre, d'autres métiers vont se créer. Et donc, euh, l'identification d'un de certain nombre de métiers euh, avec un avenir et une certaine projection euh, était intéressante à, à proposer euh, à nos collaborateurs. Donc ça, il est évident que euh, tout ce travail qui est fait, ce travail collectif, euh, le travail de l'EDEC, et des différents partenaires, et, et, et pour moi, totalement euh, indispensable à la vision de la branche. Euh, un, d'abord, parce qu'on est des entreprises et il y a une économie derrière tout ça, et deux, euh, on, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus de 3 millions de personnes qui passent dans nos agences, donc on a entre guillemets un devoir euh, d'autonomisation et euh, de vision sur les métiers d'avenir. Avec cette difficulté, peut-être, euh, j'imagine que vous confirmez que soulignait euh, Alice, de positionnement particulier du travail temporaire qui doit euh, s'articuler au cycle de vie des entreprises et qui peut venir en appui au lancement d'une activité comme il peut venir en contrepoint d'un déclin lent d'une activité ou d'un arrêt programmé ou qui vient au soutien d'un développement très important qu'on ne peut pas assumer par de l'emploi permanent et donc vous êtes obligé d'affiner vos réglages par rapport au cycle des différents secteurs avec lesquels vous travaillez et au profit desquels vous intervenez. Euh, oui, alors le, le, la réduction de, du, du contrat de travail temporaire, euh, les agences d'emploi aujourd'hui ont différents outils, on n'a pas parlé de CDI intérimaire, donc il y a aussi euh, oui. une sécurisation, une flexi-sécurité, comme on dit dans le jargon, oui. le mot n'est pas forcément bien choisi, oui. mais c'est celui qu'on emploie aujourd'hui. Donc il y a différents outils, il y a des contrats d'alternance, des contrats d'apprentissage, oui. la profession offre... Euh, euh, différentes choses au-delà du simple contrat d'intérim, comme on le dit à l'ancienne. On est euh, une vraie source de, de, de RH externalisée, comme je dis moi, lorsque je vois des clients. Donc, euh, donc ça, évidemment, il y, y a un travail à faire euh, globalement là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le travail temporaire est un peu, euh, on dit, une, en phase avancée sur un certain nombre de... notamment sur le cycle économique, mais aussi euh, en phase avancée par rapport à des clients. Qui, euh, qui utilisent cette activité-là, et, et nos ressources et nos compétences euh, sur euh, des, des montées en, en charge, euh, mais aussi sur des baisses de charge prévisionnelles, comme on le disait, sur des emplois qui vont éventuellement euh, disparaître. Mais euh, aujourd'hui, la logique est plutôt euh, avec nos clients et, et évidemment avec nos collaborateurs, intérimaires ou permanents, euh, c'est de, de se projeter avec les clients et de travailler en amont euh, donc sur une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences euh, et donc euh, notre ressource, notre ressource humaine est aujourd'hui le bien le plus important que nous avons dans nos agences et euh, aujourd'hui c'est le bien le plus recherché à ma connaissance. Merci beaucoup, Patrick Lee. Vous avez utilisé une expression « donner la clé aux intérimaires » qui est le thème de notre troisième table ronde. Donc merci de cette transition et je vous propose que nous passions tout de suite à la troisième table ronde. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions qui m'arrivent petit à petit et que je relayerai tout à l'heure à nos différents intervenants. Alors, c'est revenu, bien avant euh, les, cette troisième table ronde, le sujet de « on donne les clés aux intérimaires », autrement dit, dans tous les outils que l'on met en place et dans ce que l'on développe, on s'attache à ce que ce soit directement accessible, pour l'essentiel, aux euh, bénéficiaires que sont les intérimaires, aux agences d'emploi, aux acteurs de l'écosystème, aux partenaires, mais aussi aux intérimaires. Ce qui est une traduction pas si fréquente que ça, et je ne le dis pas de manière euh, démagogique, euh, parce que la traduction du salarié-acteur, qui est une thématique, alors qui doit vous énerver aussi, comme la sécurisation des parcours, etc., euh, mais parce que c'est une thématique euh, qui ne trouve pas toujours de déclinaison opérationnelle. En quelque sorte, on peut rester dans le vœu pieux, que les gens soient autonomes. Or, l'autonomie, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, ça s'outille, euh, ça se permet, ça s'organise. Sinon, il n'y a pas de conditions d'autonomie. Et donc, on va regarder avec vous, Marc-Olivier Jouan, de quelle manière sont déployés et mis en place des outils à destination des intérimaires. On a peut-être une vidéo pour introduire cette table ronde qui va nous guider un petit peu. La vidéo est super, euh, Marc-Olivier, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus. Non, le, le, le portail, euh, euh, on va pas se contenter de ça, le, le, le portail euh, intérimaire-info.org, euh, comme son nom l'indique, là pour le coup c'est à destination euh, des euh, intérimaires, peut-être pas à leur usage exclusif, d'ailleurs peut-être qu'on peut trouver euh, à l'intérieur des informations qui peuvent être utiles à, à, à d'autres que les intérimaires, mais c'est quand même fait à leur attention, vous pouvez nous en dire... Euh, un mot qui va un peu au-delà de ce que l'on a vu Oui, bah, bah, j'ai envie de dire, tout est dit dans la, dans la vidéo, <rire> mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Euh, Peut-être revenir sur l'intention initiale. Notre intention initiale, c'est là où on voit que c'est intéressant ces travaux de l'EDEC, qu'on est dans une dynamique. Mm. Il y a une vraie réflexion qui, qui évolue au fil de l'eau. Au démarrage, on s'était dit on a une très bonne idée, il faut qu'on fasse une ingénierie d'accompagnement renforcée. Puis après, on s'est dit on lève le voile, qu'est-ce qu'on qu qu va trouver derrière tout ça et en interrogeant les acteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans la branche et en dehors de la branche, qu'il y avait des outils, des dispositifs, des actions, de, des acteurs de droits communs et spécifiques à la branche, et qu'il fallait peut-être remettre un petit peu tout sur la toile pour avoir un paysage qui soit euh, lisible. Donc Un des enjeux, était, ça a été de se dire, bah, notre première démarche, c'est qu'il faut qu'on apporte des clés, mmh. ou en tout cas qu'on propose des itinéraires d'accès à l'information pour les salariés intérimaires, en effet, en premier lieu, vous le rappeliez, mmh. mais également aux, à des personnes qui sont des intermédiaires qui vont intervenir dans l'accompagnement. Et quand mmh. je dis intermédiaires, ce n'est pas des moindres, c'est les entreprises, les agences d'emploi qui emploient les salariés intérimaires. Donc l'enjeu, c'est effectivement de leur donner une vision, en tout cas faire en sorte d'apporter une vision à 360 degrés aux salariés intérimaires mmh. sur les outils à leur disposition pour leur permettre de l'autonomie. Mmh. On sait bien qu'il ne suffit pas, pas d'informer pour se dire, ça y est, le travail est fait, vous l'avez évoqué derrière, il y aura un travail d'accompagnement, et il y a un travail d'accompagnement qui est réalisé aujourd'hui par le CEP, par exemple, les conseillers en évolution professionnelle, par les agences d'emploi, je le disais, par les associations de transition professionnelle, plein d'acteurs pour l'emploi, etc. Il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une carte qui permette aux intérimaires de se repérer. Je voudrais quand même insister sur le, le, le contenu de ce, ce portail. Il va parler de l'ensemble des actions, des dispositifs qui, sont à, qui peuvent être mobilisés en matière de formation, les outils de développement des compétences spécifiques à la branche. Il va parler aussi du travail temporaire. Les travaux de l'OIR, ils figurent aussi en, en bonne place, puisqu'ils apportent des éléments sur une visibilité à l'échelle territoriale des métiers et des secteurs porteurs. Pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, que je ne peux qu'engager à, à, <rire> que que à faire, c'est de, de regarder que chaque semaine, on envoie de l'information sur, sur ces questions-là. Et puis, un troisième sujet, je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait avec le Fonds d'action sociale du travail temporaire qui nous a beaucoup appuyé, tant sur un, un, un volet technique, puisqu'on une grosse expertise sur le digital que sur un volet contenu, euh, sur le portail, les intérimaires vont pouvoir accéder à toutes les informations sur l'accompagnement de leur vie quotidienne, c'est-à-dire l'offre de services du fast pour faire un peu rapide, euh, logement, vie quotidienne, garde d'enfants, caution bancaire, tout un tas d'interventions qui ne sont qui commencent à être très bien connues dans l'intérim, mais qui méritent encore d'être davantage employés. Donc l'idée, donc ce n'est pas fait. un portail qui est dédié exclusivement à la question des compétences et de la formation, même non. si on trouve tout ce qu'il faut euh, sur, le, sur le sujet, ça a vocation à être le portail, je veux dire, des intérimaires, hum. avec l'ensemble des services, et ils sont nombreux, que la branche a développé euh, à leur attention. C'est l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure. La sécurisation, ça doit prendre un effet de réel derrière. Sécuriser, c'est quoi C'est développer ses compétences et s'assurer que pour développer ses compétences, on ait un contexte favorable, entre guillemets. Une situation qui permette de, de construire son projet et puis d'avancer petit à petit, mais en, comme dans tous les projets, en, en essayant de prendre en compte toutes les dimensions du parcours de la personne. Vous faisiez référence tout à l'heure à tous les, tous les acteurs, hein, le CEP, Pôle emploi, etc., tous les gens qui interviennent euh, ou qui peuvent intervenir euh, en accompagnement. Le, le secteur du travail temporaire est quand même un secteur particulier euh, qui a développé justement des tas de, de, de dispositifs, des, des, des contrats, des dispositifs, des, des outils à destination des intérimaires. Est-ce que c'est bien pris en compte par... Euh, Ce n'est pas une évaluation que je vous demande, hein, c'est simplement est-ce que pour euh, un intérimaire, si je vais dans les lieux d'accueil habituels, euh, etc. Est-ce que je trouve l'info Ou est-ce qu'il y a un maillage à faire Ou est-ce que justement, il, il faut nécessairement le complément de ces outils spécifiques pour avoir une bonne information sur le, sur le secteur Alors, euh, ce serait tout... Toujours... Vous disiez, enfin... le, le FAST, ça commence à être bien connu dans le monde de l'intérim, etc. Bon, euh, est-ce que euh, euh, des gens qui ont fait un passage... Euh, euh, peut-être un peu rapide dans le secteur du travail temporaire ou est-ce que euh, si je vais me renseigner euh, euh, à Pôle emploi ou, ou dans une mission locale, etc., est-ce que spontanément ça va être accessible ou est-ce que le but c'est d'irriguer à travers ce portail aussi les, les partenaires et les acteurs Alors ce portail est encore un peu frais, Enfin si j'ose dire, il a été lancé en mai 2022, donc c'est pas très très ancien, par ailleurs il y a effectivement des outils de la broche qui existent, vous évoquiez le, le, je crois que le, le fast est désormais très très ouais. bien connu, ouais. pour on a effectivement un gros travail de promotion. Enfin, quoi, si la branche a souhaité mettre en place ce travail-là, c'est pour... Alors, il y a plusieurs dimensions. C'est une transparence nécessaire de l'information. On a voulu essayer de faire quelque chose d'accessible, qui parle pas forcément aux experts. Euh, bon, J'espère je qu qu'on a réussi à échapper un petit peu. mais On euh, essaie, on voilà. essaie, Marc Olivier. On fait des efforts, c'est <rire> tout ce quotidien. Voilà, donc essayer de rendre les choses accessibles, transparentes, mm. les plus pédagogiques possible. Mm. Et puis après, nous, on s'appuie beaucoup aussi euh, et, euh, sur les équipes d'Acto, euh, mm. qui, dans les territoires, à la rencontre des, euh, de, des acteurs de proximité, bah, avec un bâton de pèlerin, bah, essayer de porter la bonne parole, diffuser l'information. Ce sont des processus qui sont longs, mais... Euh, allez, j'y vais sur les chiffres parce que suis toujours un côté un peu... Je viens vendre le produit, mais est, euh, on est assez satisfait déjà dans une phase de démarrage. Aujourd'hui, on a euh, les chiffres en tête, mais on a euh, plein. Euh, hop. On a plus d'un million de personnes qui sont connectées sur le site depuis, euh, depuis le mois de mai. Donc, on, on voit que c'est une mayonnaise qui est en train de prendre, mais qu'il faut continuer à, à remuer, à remuer, à remuer au quotidien. Patrick Lévy, euh, c'est vous tout à l'heure qui disiez euh, donner les clés euh, aux intérimaires. Euh, cette idée d'autonomiser les gens qui soient incapables de faire des choix, qui soient en capacité aussi d'être proactifs sur l'utilisation de certains dispositifs ou qu'ils ne passent pas à côté de tout ce que la branche a mis en place à leur disposition. Euh, J'imagine que c'est une politique de branche assez consensuelle entre les organisations euh, salariales et d'employeurs. Oui, alors je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes concernant... Euh, la profession et les autres acteurs de l'emploi, les partenariats et les conventions que l'on passe, notamment euh, il y a une convention annuelle qu'on déploie, qui a été signée au niveau national avec les pôles emploi et les missions locales, deux conventions distinctes évidemment, et euh, comme j'ai aussi des, un mandat au niveau régional, je décline, et il n'y a pas si longtemps euh, que ça j'ai signé la déclinaison euh, régionale sur une certaine région, la Bourgogne-Franche-Comté, pour ne pas la nommer, un peu de publicité, ça fait du bien, des, des, des territoires un peu, euh, un peu plus ruraux. Euh, et en effet, euh, vous avez entièrement raison, il euh, y a une, euh, une information à faire passer à nos collègues euh, et euh, partenaires de l'emploi, les, les pôles emploi et les missions locales, parce que euh, malgré euh, tous les efforts de la formation, euh, malgré toutes les... Les, les satellites, on va dire, du travail temporaire qui communiquent régulièrement, les sites euh, internet et autres, euh, il y a un gros déficit de connaissance des différents outils, tant sur la formation que euh, sur les compétences RH aujourd'hui des, des agences d'emploi qui vont, comme je disais, au-delà euh, des missions d'intérim, que également euh, des, des, des, des outils comme le FASTÉ euh, qui permettent de lever les, les freins périphériques à l'emploi que sont la mobilité, le logement, la garde d'enfants et autres, qui sont très méconnus et, euh, et trop méconnus, certes en interne, mais aussi avec nos partenaires de l'emploi. Donc voilà, euh, je voulais quand même préciser ça, parce que c'est assez euh, significatif. Euh, on découvre, euh, lorsqu'on voit nos, nos, les directeurs des différentes euh, agences euh, de Pôle emploi, euh, que tous ne maîtrisent pas le sujet. Évidemment, chez eux aussi, il y a une évolution et un turnover de... De, des, des, des permanents, donc évidemment c'est un, un travail de fond euh, plus qu'une une mission ponctuelle. Euh, concernant l'information de nos salariés intérimaires euh, aux potentialités de formation, d'autonomisation des parcours et autres, euh, je peux parler euh, au niveau de la profession, euh, tout est fait et mis en œuvre, de plus en plus, euh, les, même les agences que j'appelle moi « généralistes » Euh, à contrario de ce que nous faisons nous dans les entreprises de travail temporaire d'insertion, où ce souci-là euh, est assez historique, on va dire, puisque c'est notre « mission euh, » d'accompagner les gens les plus autonomes de l'emploi euh, et de les autonomiser. Euh, le but, ce n'est pas de les accompagner euh, constamment, euh, d'être un support, euh, c'est plutôt d'être une marche vers l'emploi. Voilà, donc ça, ça concerne plus les ETTI. Euh, le secteur d'activité dans lequel j'évolue, mais euh, je vois bien que mes collègues euh, des entreprises dites généralistes, euh, les grandes enseignes, euh, pour ne pas les nommer, sont de plus en plus depuis quelques années, et notamment depuis 2020, euh, sur un accompagnement renforcé, sur la mise en, en œuvre euh, des, de tous les outils, euh, et Dieu sait si, en, si en nous en avons, euh, concernant la formation et la montée en compétences euh, de nos collaborateurs et permanents évidemment, mais surtout des euh, intérimaires. Et puis comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, comme euh, presque entre 75 et 80% de nos collaborateurs intérimaires euh, sont des gens avec peu ou pas de qualifications, il est évident que notre intérêt économique mais aussi social euh, est d'accompagner les gens vers plus de compétences, vers des acquisitions, je, moi c'est ce que j'appelle la théorie des petits pas en mmh. fait, c'est un peu euh, ce qui se passe là sur, sur la modularité, enfin la for les formations modulaires, euh, C'est que souvent euh, ces gens-là, euh, notamment lorsqu'il s'agit des, des, du million de jeunes que nous faisons travailler dans nos agences, euh, sont en échec scolaire. Donc mettre des gens derrière des bureaux, euh, c'est assez difficile et il y a beaucoup d'échecs. C'est les quelques, les quelques échanges, euh, je crois que c'est Alice qui en parlait tout à l'heure, euh, sur les difficultés qui ont été rencontrées, mais Thierry en, en parlait un peu dans son discours, en faisait euh, une allusion euh, cachée. Donc, il est évident que euh, faire des choses progressives, modulaires, euh, aussi bien sur les savoir-être, même si euh, euh, les savoir-être, c'est aussi la, la connaissance de l'entreprise, des codes de l'entreprise, mais aussi euh, les formations de base, euh, la formation en français, parce qu'on a un, un gros déficit, euh, y compris euh, pour les gens qui ont été euh, à l'école en France euh, sur ces difficultés, il y a des il y a difficultés sur le, le, les, les, la maîtrise des calculs mathématiques de base, et il y a aussi, euh, bien évidemment, on en parle depuis le début, euh, la problématique du numérique où on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, mais surtout dans les jeunes qui savent très bien utiliser un téléphone portable, mieux que vous et moi, enfin surtout que moi d'ailleurs, mais qui ont de grandes difficultés dès qu'on passe à la phase opérationnelle sur une informatique de travail. Et maintenant, tous les métiers, Alice en parlait aussi tout à l'heure, et dans toutes les études, ça l'a fait ressortir, tous les métiers, depuis 2020, il y a eu une forte accélération, tout se numérise et donc il est important aussi d'accompagner euh, nos salariés intérimaires vers la, la prise en charge et la prise en main de ces différents outils euh, et de travailler avec eux sur ces sujets-là. Et puis vous avez parlé d'AFEST, enfin non, pas implicitement, euh, sur, oui. sur la formation en situation de travail. D'utiliser le travail, oui, pour euh, développer les compétences, oui. Ah, voilà, donc j'ai parlé de d'AFES, encore un acronyme supplémentaire, mais bon, c'est du compagnonnage, pour les plus anciens comme moi, ça s'appelait du compagnonnage, et il est évident que le, euh, la l'AFES, l'accompagnement des de, de, de, de gens en situation de travail, euh, et d'après euh, mes, mes chiffres, à moi, en interne, euh, sont beaucoup plus efficaces que toutes les formations euh, un peu plus scolaires, on va dire, un peu plus théoriques, dès qu'on accompagne les gens sur des choses pragmatiques et pratiques, eh bien, on a une efficacité euh, sur l'impact euh, du parcours euh, professionnel et sur l'autonomisation euh, des salariés. Voilà. Oui, je crois que ce que vous dites... Hein, le... L'Agence de lutte contre l'illettrisme avait fait le même constat que, y compris sur de l'enseignement général et sur de la maîtrise du français, c'était acquis beaucoup plus rapidement quand c'était lié à l'exercice d'une activité que quand on l'enseignait de manière décorrélée. Donc, ça peut être vrai pour, pour des tas de compétences. Merci beaucoup pour cette troisième table ronde que je vous propose que nous refermions, car nous avons des questions des participants que, euh, que j'ai invité à poser des questions, donc je ne vais pas euh, maintenant leur dire qu'on n'a pas le temps d'y répondre. Au contraire, je vous propose de... Alors, il euh, y, y en a une qui est adressée, les autres, je les euh, donnerai de manière plus générale et on verra qui euh, répond. J'en ai une pour euh, euh, Alice, euh, euh, qui est... Euh, euh, euh, spécifique, On vous dit, euh, la question c'est, dans, dans l'appli territoriale de euh, l'OIR, est-ce que l'on a des informations euh, sur les métiers à un niveau plus fin que les six CSP Que les catégories socio-professionnelles, jusqu'où on descend Sinon, est-ce prévu Mais sinon, est-ce que c'est déjà présent C'est déjà présent, on est à une PCS en 429 positions, la plus fine de l'INSEE, au niveau intercommunal. Merci beaucoup. Voilà, vous en ce qui, euh, donc c'est pas 6, c'est 429. Tout le monde a voilà. compris. La maille est quand même assez fine. Mais on a compris que vous descendiez très bas quand même dans les mailles, hein, dans vos outils, euh, euh, Alice. Euh, une euh, question un petit peu plus générale à laquelle faisait référence Patrick Lévy. Euh, où en est-on du CDI intérimaire Parce qu'on a dit que l'intérim était donc très innovant et capable de créer des outils euh, nouveaux, donc il a créé le, le, le CDI intérimaire. Euh, quels sont euh, les volumes, les progressions, sur quel métier euh, Est-ce que quelqu'un a des infos particulières sur euh, le, le, la croissance et le développement du CDI intérimaire Patrick Lévy peut-être, non, euh... non Sur les volumes, oui... Euh... Il y a eu ces dernières années, sur les 5-7 dernières années, il y a eu une forte progression sur la signature de, de CDI intérimaires avec nos partenaires euh, entreprises. Aujourd'hui, on est sur un niveau de 50 000 euh, ETP équivalent en plein de CDI Alors, euh, mais ça, ça, ça repose sur une, un, une certain, un certain turnover aussi sur les, les CDI intérimaires hein, puisque après il y a des propositions d'emploi. Euh, dans des entreprises clientes ou des, des évolutions de parcours, euh, des gens changent aussi de métier. Mais euh, on est sur une phase un peu plus stagnante, euh, après une très forte progression euh, sur les deux trois dernières années, il y a une stagnation. Donc, que, que, quelles sont les, les significations de tout ça Peut-être, euh, euh, Alice, on peut en dire un peu plus. Et après, sur les professions, il y a un peu, euh, a un peu tous les métiers, aussi bien la logistique, le, le transport, la logistique, mais aussi beaucoup dans l'industrie, mais peut-être Alice a, ou quelqu'un d'autre a, a quelque chose de... Puisque c'est Alice qui fait plutôt dans la dentelle, <rire> elle très finement dans maille. Elle fait dans la maille des... fine, effectivement. Ouais. Ouais. <rire> voilà, ouais. Donc, elle a plus de compétences dans ce domaine-là que moi. Alors, je ne connais pas tous les chiffres par cœur, évidemment, mais dans l'application dont je vous ai parlé, vous pouvez mmh. retrouver le nombre de CDI intérimaires au niveau national, régional, départemental et intercommunal, mmh. également avec l'âge et le sexe des personnes en CDI intérimaires. Par ailleurs, chaque année... Et les métiers Non, les métiers, ah, les vous métiers. ne les aurez pas parce que dans les statistiques, ils sont rattachés à l'agence. Ils sont employés par l'agence oui. et donc ils vont être tous être sur le code, sur le euh, code de l'agence. Donc, oui. voilà. donc ça par contre vous ne l'aurez pas. Mmh. En revanche, du coup comme c'est un peu lacunaire, on a une étude euh, chaque année, une grande enquête qui sort euh, auprès de 1500 salariés en CDII chaque année. C'est en cours, là, ça sortira en juillet, mais vous pouvez voir celle de l'année dernière qui n'est quand même pas très très vieille, euh, sur laquelle on regarde et on, on interroge les salariés sur euh, effectivement dans quel secteur ils travaillent. Est-ce qu'ils sont sur une multitude de métiers ou toujours sur le même métier, une multitude d'entreprises au sein de leur CDI ou toujours, euh, toujours un peu la même Et aussi, pourquoi ils ont décidé de signer euh, quelle... Est-ce qu'il y avait des raisons de projet personnel, de sécurisation, de prêts bancaires, de problématiques d'achat de logement de... Qu'est-ce qui fait un jour, et chaque année du coup, pour, pour voir les évolutions, qu'on accepte de signer un CDI intérimaire aussi, quand on le quitte, on garde dans notre échantillon 500 répondants qui l'ont quitté. Pourquoi vous l'avez quitté Dans quelles conditions Et vous êtes où aujourd'hui Donc, on a aussi euh, un, un moyen chaque année de regarder les, les taux de transition professionnelle du CDI vers autre chose. Euh, Jusqu'à présent, toutes les itérations de cette étude disaient que c'était pour un CDI classique, en fait, dans une entreprise utilisatrice ou dans une autre entreprise du territoire. Euh, après, on a un pourcentage non négligeable de personnes qui retournent au travail temporaire. Euh, parce qu'on est toujours sur le CDI, sur une sorte d'équilibre euh, très individuel, un, euh, un, un choix de la personne entre quelque chose de, de plus pérenne, euh, mais moins flexible. Euh, voilà, donc c'est vraiment cette, euh, ce bilan coût-avantage qui est fait par chaque personne à un moment de, de sa vie et qui peut décider de retourner vers le CTT, euh, contrat de travail temporaire classique. Vous retrouverez ça sur le site de l'Observatoire, vous pouvez voir l'étude de l'an dernier et puis en juillet vous verrez la nouvelle. Alors du coup, c'est une euh, question euh, que, que je vais euh, généraliser, celle de vous pouvez retrouver euh, ces travaux sur le site de l'Observatoire, euh, qui est euh, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, la mise à disposition des études, des livrables, euh, le site euh, d'Acto, euh, le site de l'Observatoire, on va où prioritairement ou principalement mais du coup, suite au, à la conférence d'aujourd'hui, il va y avoir une brève sur le site d'ACTO où il y aura du coup les liens vers l'ensemble des outils, donc les études, les outils EvoluCap, Cap Logistique et du coup aussi les liens vers les sites des partenaires. Donc acto.fr est... et on trouvera. Et, on, et euh... autre question, est-ce qu'on y trouvera le replay de cette conférence Oui, également. <rire> oui, parfait. Alors, j'ai une autre question qui sera euh, peut-être un tout petit peu euh, moins évidente qui est. Euh, Comment valorisez-vous les compétences transversales dans le cadre des mobilités sectorielles C'est-à-dire à la fois leur identification et leur valorisation. Alors, est-ce que les compétences transversales, c'est plus difficile à valoriser que des compétences euh, euh, métiers ou à reconnaître pas, euh, bah Céline ou Marc-Olivier euh. Une réponse, en tout cas, sur la. Euh, je ne saurais pas répondre à la question telle qu'elle est posée. C'est le, le côté dans le cadre des mobilités sectorielles, je ne sais pas répondre. Par contre, on peut faire des, des hypothèses. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dans les parcours de formation. En effet, on le disait, il euh, y a il y a une meilleure prise en compte à avoir de ces compétences en tant que telles dans les parcours de formation et non pas comme des, des choses qui sont un peu transversales à la transversalité. C'est-à-dire, oui, vous inquiétez pas, on va faire des... la personne à la sortie aura des compétences transversales, Oui mais lesquelles ouais. Et comment on les reconnaît Donc là, effectivement, on a encore un gros travail. Moi, j'avais d'abord euh, compris ça, mais euh, peut-être que je me trompe, comme des, des compétences d'employabilité, c'est-à-dire des compétences qui favorisent l'entrée le, le, dans l'entreprise, qui favorisent l'insertion durable, qui favorisent le fait d'y rester. Il me semblait que c'était ça qui y avait derrière, compétences transverses, pour ouais. le rendre un petit peu plus... Euh... Mais je, je, je partage complètement, simplement, ouais. autant aujourd'hui, euh, dans les parcours qu'on peut constater, ouais. on, on sait rendre compte et valoriser valoriser une compétence technique, un savoir-faire. Mm. Dès qu'on va rentrer dans la compétence transversale, ou transverse, ou le soft skill, mm. et bien là, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus flottant. Mm. Et donc, du coup, c'est un vrai sujet, parce que, comme je le disais ouais. tout à l'heure, euh, et pour autant, c'est une condition d'accès à l'emploi, et mm. pour autant, c'est une, une condition de maintien dans l'emploi. Et donc, on est vraiment là-dessus. Oui, tout à l'heure, on disait sur certaines expériences, on a eu des bons résultats, on en est fiers, on est content. D'autres expériences, on est encore en train de chercher des choses pour l'instant sur le sujet. Alors, peut-être une proposition de chantier futur, parce qu'on sait que les secteurs et euh, les branches ont tendance à, euh, ce n'est pas, pas une, une, une critique, mais ont tendance à survaloriser les compétences métiers parce qu'elles sont très identitaires par rapport à leur secteur, elles sont parfois frontières, elles marquent les différences avec d'autres, etc. Et qu'elles ont beaucoup plus de mal à reconnaître et à valoriser des compétences qui sont partagées avec d'autres entreprises parce que c'est nettement moins identitaire. Oui. Alors peut-être que euh, le, dans sa spécificité, le travail temporaire, qui est au confluent et au carrefour de, de plusieurs secteurs, pourrait trouver, lui, des modes de, de, de reconnaissance qui pourraient être pris en compte ou valorisés par, euh, par d'autres secteurs. Peut-être oui. que sa position lui permettrait peut-être davantage de le faire que... Euh, qu'une qu branche qui a tendance à se définir euh, assez souvent par les particularités, les spécificités de ses métiers. En fait, on est à la frontière où on est dans un mix entre le prérequis et la compétence. C'est-à-dire que pour accéder à l'emploi, on va demander à l'intérimaire de disposer de ses compétences, mais en même temps, les processus de valorisation et de reconnaissance ne sont pas encore à l'œuvre Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est que là, on en parle gentiment, mais tout le monde, enfin, toutes les entreprises n'ont pas encore intégré cette... Enfin, en tout cas, n'affectent pas le même critère d'importance à ces compétences. Donc, ça, c'est un sujet. Deuxième chose, de la même manière, à toute proportion Garder que pour les questions de, de, de compétences de base, lire, écrire, compter, la perception de l'enjeu par les personnes n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que, bah, voilà, on sait ce que c'est que de faire euh, du soudage sur telle ou telle euh, technicité. En revanche, les autres, bah, c'est des choses qu'on pense avoir. Maintenant, ça se travaille, en fait, ça s'acquiert, ça se développe. Euh, une autre question, alors, y a-t-il... Dans, dans, dans tout ce qui a été mis en place, y a-t-il eu une approche particulière pour les personnes en situation de handicap Et euh, est-ce que cette thématique-là est présente dans vos travaux Est-ce que c'est encore une étape d'après Est-ce que dans les référentiels de compétences, est-ce que dans les fiches descriptives, on en, on, en, on en tient compte De quelle manière C'est... Euh, je sais pas... Qui, euh... Alors... Euh... Pas particulièrement dans ce que à l'Observatoire on a pu produire dans le cadre de l'EDEC. Pour mmh. autant on s'intéresse évidemment à cette question du handicap et puis euh, à chez Acto aussi euh, mmh. je le sais. Euh, et donc on produit annuellement un panorama des salariés en situation de handicap dans la branche euh, aussi bien pour les permanents que pour les salariés en CDI intérimaire mmh. que pour les salariés en CTT. Euh, et donc on a une vision annuelle à la fois du volume mais aussi de l'âge euh, et, et des métiers en fait sur lesquels mmh. travaillent euh, les salariés en situation de handicap, d'autant plus qu'il y a un motif dédié. Euh, vous, vous avez le droit de recourir à l'intérim pour motif handicap, si, si vous, en fait, euh, vous évite d'avoir à, à rentrer dans les cases des motifs habituels de recours au travail temporaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on suit. Euh, donc si vous avez un intérêt particulier sur cette question-là, n'hésitez pas à aller regarder euh, ce qu'on qu produit sur, euh, sur la question. Et après, il y a des services transversaux. Peut-être poser la question à, à, à Patrick Lévy, non Vous travaillez en, en, en, en ETTI. Plusieurs fois, vous avez dit on travaille avec des personnes qui sont quand même assez éloignées de l'emploi, des personnes qu'on amène vers l'emploi. La, la problématique de, du handicap, c'est quelque chose à quoi vous êtes confronté Alors oui, mais déjà, la, le, la branche du travail temporaire forme ses permanents avec une labellisation qui s'appelle « Parcours TH ». Euh, et d'ailleurs euh, les Acto euh, et le Fast euh, contribuent euh, à cette compétence. Donc c'est une labellisation pour chacun de nos permanents et ce qui permet d'apposer un label euh, sur l'agence d'emploi euh, où travaille le collaborateur permanent. Et, et dans, lors de cette formation, on sensibilise à travers différents outils euh, qui sont plutôt euh, très bien faits euh, pour du généraliste, euh, parce que la, la prise en charge, l'accompagnement euh, d'un salarié en situation de handicap est très particulière. Euh, J'en connais d'autant plus euh, la problématique que je dirige en plus de, de, de, de TTI, deux EATT, deux de, de entreprises adaptées de travail temporaire, euh, qui, euh, qui, est une, euh, qui est une nouvelle forme de travail temporaire euh, dédiée à cet accompagnement. Et donc les problématiques des, des salariés... Euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser nous-mêmes dans l'insertion, la problématique des salariés en situation de handicap sont très différentes. Il euh, y a un éloignement de l'emploi qui est euh, aussi euh, plus important que, que la moyenne, y compris des gens en grande difficulté d'emploi. Il euh, y, y, y a un travail à faire sur les savoirs de base qu'on euh, a déjà abordé, avant d'aborder les savoirs professionnels. Et puis, euh, donc ça c'est pour le... Dire du général. Et puis, on a la problématique que Marc-Olivier connaît bien aussi avec un dispositif spécifique. C'est aussi les gens qui travaillent dans nos agences d'emploi sont parfois victimes d'accidents de travail. Et là, il y a une reconstruction du parcours d'abord humaine, des fois psychologique, mais matériel également. Et puis, il faut changer d'emploi à ce moment-là. On est devant la difficulté. Euh, professionnel, on ne peut plus maintenir la personne dans l'emploi précédent, et donc il y a un accompagnement aussi euh, sur l'aspect euh, formation, euh, qui qui, dont Marc-Olivier va, va aborder le sujet euh, et va déployer le sujet beaucoup mieux que, que ce que je pourrais le faire euh, sous ces aspects techniques. Mais voilà, oui, oui la situation de handicap de façon, euh, fait partie des, des, des priorités de la branche, euh, on y travaille, euh, et les outils, euh, je vous dis, sont mis petit à petit en place. Un petit complément du bah, bah, moment. J'ai une dit, transition hein, révélée, c'est hein ouais, si voilà. ça, un plaisir. <rire> euh, bah oui, en fait, ça va avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Mmh. informer ne suffit pas, il faut mmh. aller accompagner, accompagner mmh. de manière renforcée. Et en particulier, certaines catégories de publics que sont. Euh, les personnes en situation de reconversion et reconversion, parce que la reconversion est de plusieurs ordres hein. là on parle bien de la reconversion subie contrainte suite à un accident du travail une maladie professionnelle avec c'est pas un scoop mais c'est vraiment quelque chose de nouveau en ce moment puisque les, les partenaires sociaux poussent vraiment très très fort sur le sujet euh, de euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement Donc bah, Concrètement, le Fonds professionnel pour l'emploi, d'ici juin, va se doter d'un pôle d'accompagnement pour les personnes en situation de reconversion suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle pour, leur proposer un accompagnement qui va être pas juste un accueil, mais qui va être quelque chose de très proactif, avec, euh, je, je discutais avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais je trouvais qu'elle était très imagée pour un accompagnement au corps. C'est vraiment, euh, à partir du moment où on a identifié euh, qu'une personne a malheureusement subi une situation de ce type-là, eh bien on va la contacter de toute façon. Et puis euh, on, va lui, on va travailler avec elle le projet, on va travailler aussi avec les services du Fonds d'action sociale du travail temporaire, euh, l'environnement périphérique de la personne pour faire en sorte que on puisse construire ou qu'elle puisse construire avec notre aide le, leur parcours professionnel jusqu'à l'emploi et l'emploi durable donc ça ça va se mettre en place à partir du mois de juin c'est là où ce qu'on disait on, on transforme l'essai pour cette catégorie de public jusqu'à l'accompagnement je vais dire renforcé sur renforcé voilà. ce sera un accompagnement humain on a bien compris hein. très humain à tout mmh. point de vue mmh. Je termine avec une question un petit peu polémique, pour mettre du piment s'il en manquait dans cette table ronde. Euh, donc je prends la question telle qu'elle est formulée. En quoi le travail temporaire est-il légitime pour parler de l'évolution des métiers euh, Les branches concernées réalisent déjà de nombreux travaux sur l'évolution de leurs métiers, dont elles sont expertes. Alors, euh, le travail temporaire au carrefour, au confluent, euh, qui travaille avec plusieurs secteurs d'activité, est-ce qu'il est, qu est-ce est que d'ailleurs c'est une question de légitimité véritablement, euh, mais en quoi il peut apporter sa pierre à l'édifice sur des métiers qu'effectivement les branches euh, peuvent connaître, euh, analyser, etc. Qui euh, veut prendre... Euh, la, la, la réponse Je vais faire une petite oui. réponse courte. Signal faible, signal fort. On voit, et Alice l'évoquait tout à l'heure, dans oui. les cycles d'activité, euh, quand il y a des baisses de rythme d'activité, l'intérim est toujours impacté d'abord. Et six mois plus tard, on voit oui. les impacts dans les secteurs utilisateurs. Oui. L'hypothèse, mais sous le contrôle d'Alice, que en termes de veille sur l'évolution des compétences, on est exactement dans la même situation. On est en prise, enfin, on, les entreprises sont en prise et les salariés directs avec les évolutions des compétences. Et on a au moins cette contribution, me semble-t-il, à apporter que d'apporter cette veille sur les, signal, les signaux faibles. Oui, on pourrait peut-être, alors je me fais aussi l'avocat le, le, la, du secteur, bien que je ne le sois pas, mais. Euh, euh, ça concerne quand même les salariés intérimaires, les compétences et les métiers auxquels vous préparez. Donc on n'est pas complètement illégitime à s'occuper des compétences des gens qu'on emploie dans les agences d'emploi. Et les millions de personnes qu'on emploie dans les agences d'emploi. Si, alors non pas plus sérieusement, mais peut-être avec une petite portée prospective, je vais transformer un petit peu la question. Est-ce que c'est facile de travailler avec les autres secteurs Est-ce que l'Observatoire partage ses travaux avec d'autres secteurs Est-ce qu'on arrive à croiser les travaux et les études Est-ce que quand vous menez, Céline, des études sectorielles sur l'industrie, sur l'agroalimentaire, c'est facile de collaborer avec les autres secteurs pour travailler sur ces métiers-là On ne peut pas leur dernier qu'ils ont aussi leur expertise. Et puis c'est leur entreprise utilisatrice qui sont concernées. Et, et, et, et Patrick, même la question au niveau politique, est-ce que euh, la branche du travail temporaire qui est au, au croisement de, de, de plusieurs champs d'activité, est-ce que la CPNE, est-ce que à travers euh, Acto, est-ce qu'on on, on arrive à travailler euh, sur les sujets de la prospective, de l'évolution des métiers, des parcours, avec d'autres branches plus ou moins facilement Alors d'abord, il y a, il y a euh, une légitimité qui est que euh, nous avons de un grand nombre, un très grand nombre de, de clients partout sur tous les territoires. Mmh. Euh, ces clients nous sollicitent, parce qu'ils sont en difficulté euh, au quotidien, pour former des gens, pour les recruter, euh, pour les embaucher, euh, pour les accompagner euh, dans toutes les dimensions de l'emploi euh, et des, des compétences techniques euh, dont ils ont besoin. Donc la légitimité, elle vient déjà par le terrain. Nous, nous sommes des pragmatiques, mmh. au, nous sommes au quotidien euh, à, côté de, mmh. à côté des clients. Mmh. Euh, et donc il y a une, un enjeu euh, économique et un enjeu commercial avec eux euh, pour faire un travail euh, RH. C'est bien là où la dimension des agences d'emploi dépasse la notion d'intérim, de, de contrat mmh. de travail temporaire mmh. ponctuel. Euh, il y a un vrai accompagnement. On fait un accompagnement auprès de nos collaborateurs intérimaire, mais il y a un accompagnement très important euh, au quotidien. On ne fait pas du commercial, on n'a on a pas de, de, de, de, de biens, d'équipements à vendre. On a une compétence, une appétence pour les métiers de l'emploi, pour le recrutement et le bon positionnement de gens. On n'est pas là pour mettre des gens en difficulté, ni nos clients, ni nos intérimaires. On est là pour faire un vrai accompagnement de, à, dans une relation à trois, entre guillemets, mmh. c'est un mariage à trois ce que l'on fait, c'est pas très légal en France, mais dans le travail temporaire, oui. Euh, et donc on peut, on, on peut travailler et on est légitime pour travailler sur toutes ces dimensions de compétences et de visibilité de l'emploi. Voilà. Et on a une vision aussi on, avec un impact à court terme, mais on se doit aussi euh, pour l'avenir de notre profession et l'avenir aussi de, de, des gens que l'on accompagne au quotidien et qui nous font euh, euh, confiance en fait sur, euh, sur aussi les opportunités qu'on peut leur offrir, euh, d'avoir une visibilité et une clairvoyance sur un devenir de telle et telle filière. Un peu comme l'expliquait Alice euh, à travers euh, cet accompagnement sur des métiers soit en fin de vie, soit sur des métiers euh, contrairement euh, qui, sont, qui sont là, émergents euh, ou avec de nouvelles... De, euh, compétences à avoir. Je ne sais pas si j'ai été clair et précis. Mais... Pour moi, très clair. Je pense que pour nos auditeurs euh, aussi, parce que je n'ai pas un degré de compréhension supérieur à la moyenne, donc ça devrait aller. Alice, un complément sur ce qui vient d'être dit, non Ou si vous, euh... En tout cas, oui, effectivement, non, sur ouais. les études, on avait sollicité hein, les, les observatoires et ouais. les des autres branches pour ouais. les interroger. Donc, on ouais. les associe effectivement, oui, euh, toujours aux travaux d'études. Je pense que, voilà, le oui, alors nous dans, les, dans le cadre des fiches métiers, ouais. on fait des... En fait, dans la partie pour identifier les métiers à enjeu, on va voir ouais. les secteurs utilisateurs en leur disant bah, « mais vous, chez vous, c'est quoi les ouais. métiers sur lesquels il y a des ouais. enjeux particuliers ?» Puis ensuite, on fait des entretiens avec les, des entreprises utilisatrices, ouais. qui sont souvent celles qui arrivent à nous parler des compétences de la manière plus fine, plus fine encore que leurs fédérations ou leurs OPCO puisqu'ils ouais. sont sur le terrain. Ouais. Euh, et par ailleurs, on note une appétence euh, euh, plus forte, je trouve. C'est peut-être une interprétation personnelle, mais depuis depuis deux trois ans, un intérêt plus marqué par les secteurs utilisateurs sur ce qu'on produit nous, mmh. euh, sur, sur sur tous ces sujets-là. Euh, voilà, j'ai l'impression que qu'on n'est pas forcément très bien connu de la part des par les secteurs mmh. utilisateurs euh, et que cet cet intérêt est de plus en plus vif, peut-être lié aux problématiques de recrutement, hein, je pense. Alors. Très certainement lié aux problématiques de recrutement, mais ce que je note, moi, à travers tout ce que vous avez euh, dit, d'abord, on est parti de « on fait un EDEC », cette chose un peu mystérieuse au niveau national, très institutionnelle, etc., Assez vite, quand même, on arrive à des productions, on arrive sur des territoires, on arrive sur des euh, produits qui sont, euh, et des services qui sont mis à disposition, des agences qui sont à disposition des intérimaires. Peut-être que le regain d'intérêt vient aussi du partage, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je note que vous êtes quand même sur des systèmes très ouverts. Vous me dites c'est accessible, vous allez sur le portail, tout le monde peut y aller, c'est mis à la disposition de tous. On ne se le réserve pas, je ne vais pas donner de nom, ce n'est pas l'objectif. Enfin, quand même des endroits où l'information sur le secteur est un peu moins disponible de manière ouverte et un peu plus euh, réservée. Ce sont des choix euh, aux, dire, aux acteurs propres. Là, on est des, sur des systèmes qui sont euh, très ouverts. Je note... Euh, quand même en guise de, de, de synthèse, puisque nous arrivons au terme de euh, cette conférence, euh, ce, ce que à plusieurs reprises, Patrick, vous avez euh, souligné, euh, peut-être encore, euh, bien que le secteur euh, soit né dans les années 80, à la fin des années 70, au début des années 80, euh, je note encore une méconnaissance des services que peuvent rendre les agences de l'emploi dans toute leur diversité, euh, vous avez souvent parlé de le contrat d'intérim traditionnel par opposition à tous les usages de de, du travail temporaire qu'on peut avoir aujourd'hui et qui sont très euh, diversifiés. Et... Également la méconnaissance ou encore un déficit d'information sur toutes les opportunités que le secteur offre pour les travailleurs temporaires en termes de services. Donc le FAST, on disait plutôt, commence à être plutôt bien connu. Tous les outils que vous êtes en train de développer, dont certains, on est quand même sur mai 2022, euh, il y a 15 jours. Donc on est sur des, sur, sur des outils euh, qui sont nouveaux dans leur mise à disposition, qui traduisent. Et je pense cet effort que soulignait aussi euh, euh, Patrick, ce très volontariste de la branche, si on parle, ben, c'est pas trivial de dire les entreprises font un effort qu'on retrouve pas dans tous les secteurs pour accompagner le développement de l'emploi et des compétences dans ce domaine-là et ce que vous faites et ce que vous avez présenté n'en est que la traduction très concrète. Je vais vous remercier tous d'avoir bien voulu prendre du temps pour présenter les travaux et les résultats Patrick, si vous souhaitez, euh, avant que l'on conclue, dire euh, un dernier mot et euh, comme vous êtes resté euh, avec nous euh, de, de, de manière euh, très patiente et euh, donc on peut valider des compétences comportementales transversales, là, vous voyez, sans, sans, sans problème, si vous voulez pas vous, euh, euh, vous frustrer de ne pas avoir la possibilité d'exprimer des choses que vous souhaiteriez exprimer avant que nous nous séparions, si euh, vous avez en une ou deux minutes, si, euh, si vous le souhaitez euh, je ne suis pas frustré du tout. Euh, je pense que l'échange a été très intéressant et fructueux. Euh, les différents intervenants étant d'un très bon niveau et maîtrisant parfaitement leur, les différents sujets, euh, je pense qu'on aura éclairé euh, les, les participants à ce webinaire. Euh, notre profession est en constante évolution. Nos gros atouts aussi, c'est le paritarisme sur un certain nombre de sujets. Euh, dont la Commission nationale paritaire pour l'emploi de la branche, euh, où il y a des échanges constructifs, euh, où il y a des avis, euh, évidemment, parfois euh, légèrement divergents, mais euh, le, le but, c'est de négocier et de trouver des solutions euh, adaptées, aussi bien pour les salariés intérimaires, et j'insisterai, moi aussi, euh, ces mêmes évolutions, ces mêmes travaux, euh, ces mêmes engagements, et ces mêmes investissements, on les fait de plus en plus aussi pour... Euh, ce qui était un peu le parent pauvre des fois dans la profession euh, sur les salariés permanents euh, où il y a une volonté d'investissement commun euh, sur l'évolution des métiers, l'impact aussi sur les métiers de nos permanents euh, parce que euh, nos collaborateurs permanents sont très importants ce sont les vrais, eux les vrais acteurs au quotidien dans l'ensemble de nos agences et ils sont indispensables à cette, à cette branche et à cette profession et, euh, et donc, donc ce travail commun dans le paritarisme et dans la bonne volonté des uns et des autres Organisation syndicale et Prisme d'emploi, euh, qui est le seul syndicat du travail temporaire, euh, fait que je pense qu'on a une vision et une adaptation euh, euh, et une clairvoyance, peut-être, sur l'évolution de ce qui se passe dans, au, au sens euh, général sur les ressources humaines et l'évolution des métiers, et qui font que nous sommes un acteur euh, privilégié de l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. Voilà. Un, un grand merci. Patrick, pour votre disponibilité, euh, Marc-Olivier, peut-être des dates suite à cette euh, conférence On a déjà euh, programmé la suite. Oui, parce qu'en fait, euh, là, ça tombe à pic, j'ai envie de dire, <rire> puisque dès, dès cette semaine, on va donner une traduction encore opérationnelle aux travaux qui ont été menés. Alice en a parlé rapidement tout à l'heure. de travaux d'analyse territoriale de diagnostic sont menés par l'OIR, qui sont restitués dans les trois bassins d'emploi que sont Cambrai, Cholet et Poitiers. J'invite, si euh, certaines personnes nous écoutent et qu'elles se trouvent sur ces zones-là, évidemment, à, à s'y inscrire. Donc euh, le 30 mars à Cambrai, le 4 à Après Poitiers, donc. et le 13 avril à Cholet, où nous allons à la fois restituer les travaux diagnostiques réalisés par l'OIR et puis partager un peu de la même manière qu'aujourd'hui, mais sur un angle un peu plus large et plus centré sur le territoire, les actions de la branche en matière d'accompagnement de l'emploi et de la formation. Merci beaucoup. Merci Bien, bon. tous les trois. Merci, Merci Patrick. À Merci à vous qui avez suivi cette conférence pendant presque deux heures en cette belle après-midi ensoleillée de printemps, comme je le rappelais. Je vous rappelle que tous les livrables ainsi que le replay de cette conférence sont consultables sur le site acto.fr où vous pourrez retrouver toutes les actualités du secteur. Merci beaucoup et à très bientôt.